Troisième événement qui s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle de la BU autour de l'intelligence artificielle. Donc, ce soir, vous êtes venu assister à un événement autour de intelligence artificielle, émancipation ou aliénation, qui se fera donc en présence de Monsieur Ganassia, qui est professeur d'informatique à Sorbonne Université, Denis Bonnet, maître de conférence à l'Université Paris Nanterre, et cette rencontre sera animée par Benoît Tonson, journaliste à Le Bonne rencontre. Merci beaucoup, et euh, je, à nouveau bienvenue à toutes et à tous. Euh, J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre, euh, je vais euh, vous présenter un petit peu plus en détail nos deux, nos deux intervenants. Euh, J'en profite pour vous dire que, euh, au bout de la rencontre va durer à peu près 1h30, et au bout d'une heure on prendra, on prendra vocation. Donc euh, n'hésitez pas à intervenir et à nous faire partager vos, vos réflexions en lien avec le thème et en lien avec ce qu'ont dit nos, nos deux intervenants. Euh, donc on vous a présenté euh, rapidement Jean-Gabriel Ganassia. Est-ce euh, que vous pouvez nous, euh, pour finir de vous présenter, nous, nous dire sur quelle euh, thématique de recherche vous travaillez actuellement Actuellement, je suis, euh, je suis... Bon. Actuellement, je, je suis donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne-Université, l'ancien Jussieu, qui a fusionné avec Paris-Sorbonne. Euh, je travaille au laboratoire LIP6, hein, euh, on ne décline plus le nom, c'est l'ancien laboratoire d'informatique de Paris 6 mais comme Paris 6 n'existe plus, hein, c'est un grand laboratoire d'informatique, il y a, a peut-être 650 personnes, hein, c'est un énorme laboratoire et riche une équipe qui, euh, euh, dans les activités, portent sur euh, l'intelligence artificielle. Moi-même, je dois rappeler que j'ai à la fois une formation initiale d'ingénieur, que j'ai fait aussi des études de, de philosophie et euh, ça m'a conduit à la fois à avoir une, une réflexion sur l'épistémologie euh, de l'intelligence artificielle, mais aussi, depuis une vingtaine d'années, sur les questions d'éthique suscitées par le développement de l'intelligence artificielle. Alors, sinon, sur les, la, la question de travaux de recherche, dans, dans mon équipe, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire, euh, enfin, au départ, j'ai vraiment travaillé sur des, des, des questions de base d'intelligence artificielle. Je travaillais sur les, les systèmes à base de connaissances, sur l'apprentissage machine, Mais ensuite, j'ai travaillé sur les humanités numériques, donc c'est-à-dire sur l'équipement des disciplines d'érudition traditionnelles avec des outils qui viennent de l'intelligence artificielle, et en particulier avec des, des littéraires. Donc, on avait un, un ABEX, laboratoire d'excellence, avec les équipes de littérature euh, de euh, la Sorbonne. Et puis, en parallèle à ça, depuis euh, euh, une vingtaine d'années à peu près, j'ai euh, d'abord euh, été invité à parler de questions d'éthique du numérique, hein, et, et bon, comme vous compreniez, hein, lorsque j'ai été invité, je me suis demandé pourquoi moi, parce que j'avais l'impression que nous ne faisions rien de mal. Hein. À l'époque, il n'y avait aucune conscience hein, des problèmes que pouvait poser le développement euh, du numérique. Et en étant invité, je, je suis quand même participé, je me suis rendu compte que c'était des questions importantes. Et donc je me suis intéressé à l'éthique du numérique, comme j'avais une formation, si il c'était sur... Euh, était euh, tout à fait possible. Donc j'ai travaillé, j'ai publié dans les conférences euh, sur euh, les questions de philosophie et d'informatique. Et puis j'ai euh, euh, aussi essayé d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour modéliser les raisonnements éthiques. Alors pourquoi Parce que ce qui est très particulier en éthique, c'est qu'on a affaire à des, à des conflits, à des contradictions. On peut dire même que l'éthique n'est euh, intéressante que lorsqu'il y a euh, des oppositions. Sinon, euh, s'il s'agit simplement d'appliquer des règles, hein, ça n'aurait aucun intérêt. Or, l'intelligence artificielle euh, s'est très tôt posé ces questions-là, du moins euh, l'aspect logique de l'intelligence artificielle euh, euh, s'est affronté à euh, cette difficulté que si on avait des règles générales et qu'elles étaient en contradiction, ben, normalement euh, rien n'est possible. On a développé des, des logiques particulières hein, qui permettent de, de surmonter les contradictions. Et, et donc voilà, je, je continue à travailler sur ce, ce sujet-là, hein, qui me semble être euh, extrêmement intéressant du point de vue conceptuel, mais qui peut aussi avoir des applications pour concevoir ce qu'on appelle les éthiques c'est-à-dire des, des dispositifs qui, sur les systèmes d'intelligence artificielle, sont en mesure de vérifier que les décisions que le système prend sont conformes à un certain nombre de, de prescriptions qui ont été données en avant. D'accord, ben on y reviendra peut-être hein, sur, ces, sur ces problématiques de, de boîte noire ou de, justement de savoir comment les algorithmes peuvent prendre leurs leur décisions. Et euh, on me tourne maintenant vers vous, Denis Bonnet, euh, je rappelle, philosophe euh, ici à, à Paris-Nanterre. Euh, vous travaillez sur euh, l'intelligence artificielle, mais en quoi l'intelligence artificielle est un objet pour le, le philosophe que vous êtes Bonjour, merci. Euh, oui, alors... Je... Au départ, je suis spécialisé en philosophie des sciences et euh, philosophie du, euh, du langage. Et c'est à travers ces intérêts en fait, que j'ai rencontré euh, l'intelligence artificielle. Euh, par exemple, en philosophie des sciences, je m'intéressais à la notion de, de prédiction, la différence entre expliquer et euh, comprendre. Je me m'appliçais au, aux limites de ce qui est possible de prédire. Et dans ce cadre-là que je me suis intéressé à l'apprentissage machine, et aux conditions dans lesquelles euh, les machines peuvent euh, apprendre et aux euh, qui existent ou pas dans ce qu'on peut faire avec les à, à machines. Et, euh, et c'est un petit peu pareil pour la philosophie du, euh, du langage. Euh, c'est en quelque sorte les, les machines qui m'ont amené à m'intéresser à, euh, à elles. Même si les machines parfois ont un petit défaut de, de fonctionnement. Est-ce euh, qu'on a un micro-intelligence ce soir <rire> Le, donc, La philosophie du, du langage m'intéressait en particulier au concept même de, de, de langage, à, à, aux, aux critères qu'on peut appliquer de manière transversale à tous les types de, à tous les types de, de, de langage humain, non, non humain, parlé, signé, etc. Et euh, justement, la la compréhension ou la maîtrise du langage, c'est un des domaines récents où l'intelligence artificielle a fait le plus de progrès. Et donc, assez naturellement, je me suis intéressé à la manière dont les machines euh, s'y prennent pour euh, traiter, euh, traiter ou comprendre des, des langages et identifier un peu les différences entre la, la compréhension humaine et la, et la compréhension euh, machine. Oui, justement, à ce propos de, de langage, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la... Le la bon, euh, différence principale qu'il pourrait y avoir entre un langage humain et un, un langage machine, puisque finalement ce sont des, quand même des humains qui vont coder le euh, langage machine. Euh, oui, alors là, quand je, euh, disons que une des, euh, une des frontières de, de l'IA aujourd'hui, c'est la possibilité pour les machines euh, de comprendre, euh, de comprendre, les, euh, de comprendre les, euh, les langages humains. Et euh, c'est en fait relativement indépendant ou orthogonal la question du langage de programmation, de la manière dont on a programmé les machines, puisqu'en fait l'idée c'est que euh, on les programme pour que ensuite elles, derrière, elles puissent essayer de, de comprendre hein, ça, de, de comprendre le, le, langage, euh, le langage humain. Et, euh, et ça pose plein de questions sur la manière dont elles réussissent à comprendre la syntaxe, la grammaire, euh, si elles peuvent avoir accès à des sens de la sémantique alors qu'ils ne sont pas là dans le monde pour interagir avec les objets, etc. D'accord. Euh, sur ce point, euh, peut-être qu'il faudrait préciser que les langages machines sont des langages humains, ce sont les hommes qui ont fabriqué ces, ces langages. Hein, et et peut-être qu'il faudrait plutôt distinguer ce qu'on appelle le langage naturel, euh, qui est le langage avec lequel les <coughs> hommes échangent euh, naturellement, et, et puis, euh, parmi les, les langages humains, le, le langage machine. Ça peut conduire à des, à des petites confusions. Oui, <rire> il n'y a pas ça. de langage des machines qui serait euh, euh, extérieur à l'humain. Les hommes qui ont fait le langage pour les machines Alors, Elles n'inventent pas, contrairement à ce que qu'un certain nombre de personnes ont pu euh, dire il y a quelques années, un langage qui leur serait propre et qui nous échapperait. Euh, maintenant qu'on se connaît un peu mieux et qu'on connaît vos, vos thématiques de recherche, on va rentrer vraiment dans le vif du... Euh du sujet, du débat, euh, donc je vous le rappelle hein, c'est euh, l'IA, est-ce que l'on euh, est qu peut parler d'émancipation ou d'alignation et euh, Denis Bonnet justement en préparant cette rencontre euh, vous me disiez que finalement cette question on se l'est posée pour déjà euh, tout un tas d'autres euh, techniques et d'autres euh, technologies est-ce que vous pouvez nous expliquer ça s'il vous plaît Oui, donc euh, ce, qui me, euh, ce qui me semblait intéressant dans le, dans le, sujet, de la, dans le sujet de notre euh, soirée c'était d'essayer de comprendre finalement euh, dans quelle mesure est-ce que la question qu'on pose à propos de l'IA, c'est la même question qu'on pourrait poser à propos de plein plein de techniques et de technologies, et euh, inversement de comprendre ce qu'elle peut avoir de spécifique euh, dans le cas de l'IA. Et donc justement, euh, à un premier niveau, euh, c'est une vieille question, et donc de la même manière que quand les machines à tisser sont euh, arrivées, les gens se sont demandés si... Euh, si c'était une bonne chose, si c'était une mauvaise chose, si ça allait aider les gens à se libérer d'un certain nombre de contraintes matérielles, ou si au contraire ça allait les, les aliéner dans le rapport au travail, dans leur rapport à la, à, à, à la production, à, à la production des, des biens. Et donc, à un premier niveau, il y a, on pourrait dire, que c'est une technologie comme une autre, et que n'importe quelle technologie, elle a un potentiel euh, de libération, parce que euh, la machine va effectuer des tâches à notre place, ou que nous, on effectuait, donc on va pouvoir se, se consacrer à, à d'autres choses. De ce point de vue-là, l'IA, c'est comme une machine à rêver, ça libère du temps pour faire, pour faire autre chose. C'est enfin, très bas, mais je pense que c'est quand même euh, important de le, de le rappeler. Et en même temps, pour toutes les, euh, pour toutes les technologies, à côté de ce, ce potentiel émancipateur, euh, on est, euh, on est aussi sensible euh, à l'idée sur laquelle ben, ces technologies elles vont modifier le rapport au travail, modifier l'organisation euh, sociale, et précisément parce qu'elles euh, vont occuper une partie de la chaîne et uh, isoler la contribution humaine sur d'autres parties. Elles ont là, au contraire, euh, un, un, un potentiel, euh, un potentiel euh, aliénant, c'est-à-dire que, voilà, voilà, je ne sais pas, mais les, ouais, les, les machines outils, à la fois, ça va libérer euh, les ouvriers d'une partie euh, des choses qu'ils euh, devaient faire, mais ça va aussi encourager la spécialisation dans l'organisation du travail, et ça va produire une plus grande aliénation dans le rapport au travail de la part des gens qui sont dans les usines, parce qu'ils vont devoir se concentrer sur les petits bouts qui ne sont pas ceux qui sont pris en charge par, par les machines. Et donc cette dialectique entre un potentiel d'émancipation, parce que ça nous libère un certain nombre de choses, et un risque d'aliénation parce que ça nous isole, ça nous amène à nous spécialiser sur une petite partie du processus. C'est en un certain sens une directive qu'on peut retrouver pour n'importe quelle innovation technologique. Et restons, Jean-Claude Ganassia, sur l'intelligence sur artificielle parce que c'est vrai qu'on va beaucoup en parler. On va aussi évoquer d'autres termes comme le, le numérique, les algorithmes, etc donc est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, peut-être une, euh, selon vous, une définition de l'intelligence artificielle mais est-ce que derrière euh, finalement toutes ces technologies qui se cachent derrière ce seul mot, ce seul mot suffit à parler de tout ça ou euh, il faut en utiliser euh, d'autres Oui, c'est pas selon moi enfin je crois que les, les termes ont un sens et, et il est bon de le rappeler parce que c'est pas euh, une idée personnelle que j'ai de l'intelligence artificielle hein, c'est euh, historiquement le terme a été introduit en 1955 par un certain nombre de, de scientifiques qui ont décidé de créer une nouvelle discipline. Ces scientifiques qui étaient au nom de cartes, ils ont rédigé un projet pour euh, la fondation Rockefeller afin d'obtenir un financement euh, destiné à la tenue d'une école d'été qui euh, a eu lieu en 1956. Et euh, euh, ils définissent l'intelligence artificielle comme étant une discipline de recherche qui euh, va partir d'une conjecture, un peu comme Erillet euh, a euh, poser une conjecture selon laquelle la, la nature s'écrit en langage mathématique. Là, ils disent les facultés cognitives peuvent en principe hein, être décomposées, on peut prendre l'intelligence à décomposer en fonction et simuler ses fonctions à l'aide d'ordinateurs. Donc vous voyez, c'est un présupposé épistémologique. Et c'est une conjecture en sens où ils disent « on va supposer que toutes les facultés intellectuelles peuvent s'analyser de cette façon-là ». Est-ce que c'est vrai ou faux Peu importe. Est-ce une... est que la nature s'écrit en langage mathématique Nous n'en savons rien, mais toujours est-il que c'est une conjecture qui a été féconde, hein, qui a permis de faire énormément de progrès, dans la compréhension de nos facultés cognitives, hein, les sciences cognitives hein, sont nées après l'intelligence artificielle, dans cette lignée-là. Et puis ensuite, il y a une deuxième euh, raison pour laquelle l'intelligence artificielle est importante, c'est une fois que ces facultés cognitives sont euh, décomposées et simulées sur des ordinateurs, on peut utiliser ces simulations pour des applications pratiques. Et c'est ce qui se fait depuis euh, presque le début de, de l'intelligence artificielle. Alors ça peut être quoi hein C'est l'application Patrick, ça peut être la démonstration automatique de, de théorèmes, et on en fait tous les jours, hein, avec des langages qui démontrent hein, euh, euh, soit des, des théorèmes, soit qui vont prouver que des euh, programmes d'ordinateurs sont efficaces, c'est-à-dire qui qu qu démontrent que la, la, le fait que les programmes d'ordinateurs font bien ce qu'ils sont censés faire, la preuve de, la preuve de programme. Hein, Hein, et puis on peut avoir des machines qui simulent la perception, et vous en avez tous dans vos téléphones portables, hein, pour, par exemple, euh, des, vous vos téléphones des, des portables, hein, c'est un peu la reconnaissance faciale, hein, et puis vous pouvez avoir des machines à dicter, et puis vous pouvez avoir des machines qui font du raisonnement, etc., etc. mais ça ouvre hein, un champ donc, de, de possibles ex, extrêmement grand. Et ça, ça a, euh, aujourd'hui, une importance économique considérable. Hein, parce que, euh, euh, avec euh, l'Internet, tous nos échanges sont numérisés, et l'économie du web repose sur euh, euh, l'exploitation de euh, grandes masses de, de données. Mais peut-être, je crois, important, hein, puisque vous avez cité un autre terme sur lequel il y a, il y a beaucoup de, de, de malentendus, c'est le terme d'algorithme. Oui. Hein, et, et je crois que, là encore, hein, c'est pas quelque chose que moi j'invente, simplement pour garder dans les tests historiques. Alors malheureusement en France, on a une, une, une culture scientifique dans le numérique et dans l'informatique qui est très faible. Et donc ça explique que souvent, on a pris l'intelligence artificielle au premier degré en disant « Ah ben l'intelligence artificielle, c'est le fait de faire une machine qui soit intelligente. » Mais c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est le fait de prendre l'intelligence et de l'étudier à l'aide des machines. Vous voyez ce qui n'a rien à voir. Bien sûr, dans l'imaginaire collectif, hein, bien sûr, on joue un peu sur, sur les termes, hein, et c'est souvent ce que sont les termes qui l'ont emporté dans le public, hein, ce qui explique aujourd'hui à la fois les inquiétudes, la fascination pour l'intelligence artificielle. Le deuxième terme qui est important, c'est le terme d'algorithme. Enfin, je n'ose pas trop le redéfinir, mais ça me semble évident, mais je vais quand même le faire. Peut-être ouais, que que c'est pas... Un... Donc algorithme, c'est un terme d'abord qui vient du nom d'un mathématicien, al qui vivaient au 9e siècle après Jésus-Christ, qui était personne. Donc ça n'a rien à voir avec les ordinateurs. Hein, ils avaient peut-être des bouliers, mais en tout cas, ils n'avaient pas d'ordinateur électronique. Et qu'est-ce que ça désigne hein, Ce sont des méthodes de résolution d'équations. C'est-à-dire que ça, ça désigne une séquence d'opérations logiques qui commence hein, euh, avec un, un début, puis, qui s'enchaîne les unes des autres, jusqu'à avoir une fin qui est euh, définie. Et pourquoi il y a un lien entre les ordinateurs et les algorithmes c'est parce que, quand on veut programmer des ordinateurs, hein, en général, il faut commencer par rédiger une séquence d'opérations logiques et un ordinateur, tu le me mets, qui exécute des algorithmes. Mais, euh, souvent, hein, on, on, on confond l'intelligence artificielle, les algorithmes, donc il vaut mieux avoir des, des idées un tout petit peu hein. claires. Mais juste, vous avez des algorithmes qui n'ont rien à voir avec les ordinateurs. Hein. Et par exemple, hein, on, on le voit aujourd'hui, une constitution. C'est un algorithme. Qui vous dit, par exemple, dans une élection, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, vous savez bien que ça ne se prend enfin, pas n'importe comment. Justement, pour lutter contre l'algorithme, l'arbitraire, pardon, il faut des algorithmes. Donc, les algorithmes en eux-mêmes sont essentiels pour la vie collective. S'ils n'existaient pas, je vois pas comment comment on ferait. Déjà. En quoi est son algorithme Je ne vous ai pas suivi sur bah, bah, L'algorithme, je te dis, c'est une séquence <coughs> d'opérations logiques. Logique. Avec un début, c'est exactement ce qui se passe. On vous dit, ben voilà, tous les cinq ans, dans cette constitution, on vote avec un scrutin uninominal à date du tour pour élire le président de la République, qui ensuite euh, euh, euh, euh, fait élire l'Assemblée nationale avec des scrutins qui sont par des points définis. Tout ça, c'est extrêmement précis. Et si, par exemple, le président de la République... Je ne sais pas, pas ah, à un, un, un empêchement, bah, il va être remplacé par euh, le président du Sénat. Hein, et puis, euh, etc. Hein, et le président doit nommer un gouvernement et euh, c'est le gouvernement oui, qui, en principe, est, est chargé de prendre sa décision, etc. Tout, tout ça est, est très bien défini. Donc, tout ça, c'est un D accord. D'accord. <rire> et, et Denis Bonnet, selon vous, euh, est-ce que l'intelligence artificielle marque un, une rupture technologique euh, majeure euh, parce que vous parliez tout à l'heure de, de différentes, euh, différents progrès techniques et donc on s'est posé ce genre de questions à, à chaque étape, à chaque, à chaque nouvelle invention est-ce qu'il y a quelque chose de, de particulier qu qui va euh, rompre avec nos, nos liens, alors, euh, que ce soit entre les personnes ou euh, nos liens avec le numérique alors, comme, comme le disait Jean-Gabriel Jean à, à, à l'instant euh, l'idée de l'IA c'est pour différents aspects de vie cognitive d'humain, de les faire simuler par des machines. Donc, vous avez euh, une capacité de vision dans le téléphone et une vision des machines. Donc ça prend en charge euh, une partie de vos facultés cognitives. Ouais, euh, On pourrait décliner ça à d'autres types de facultés. Et donc du coup, la grosse différence euh, entre l'IA et, et, et d'autres technologies, la rupture technologique représente l'IA et d'autres ruptures technologiques c'est que jusque-là, il y avait l'idée que euh, dans toutes les choses que les humains ont à faire, il y a des choses qui sont nécessaires mais qui ne sont pas proprement humaines. C'est la machine à laver, c'est euh, euh, la machine outil et euh, grâce à la machine, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir se libérer de ça et se consacrer à ce qui est proprement euh, humain. Et donc dans ce schéma-là, euh, la machine intervient pour nous débarrasser de ce qui ne nous concerne pas directement en tant qu'humain. Alors que, évidemment, euh, dans la mesure où l'IA est là pour prendre en charge des fonctions qui sont cognitives, des choses qui nous caractérisent, dont l'exécution nous caractérise en tant qu'humain, eh ben, ça complique un petit peu les choses parce que euh, on sort du schéma simple selon lequel la machine vient là pour nous débarrasser de ce qu'on n'a pas envie de faire et nous donner du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Et là, il y a, bah, c'est des machines qui euh, interviennent pour faire des choses qu'on sait faire, et euh, pour faire des choses qu'on sait faire en tant qu'humain, pour faire des choses qu'on considère comme typiquement humaines, que ce soit voir, euh, jouer aux échecs, ou euh, analyser les textes. Et donc, c'est pour ça que du coup, euh, d'emblée, en quelque sorte la signification de cette rupture est un petit peu plus, un petit peu plus ambiguë parce qu'on vous libère, mais on vous libère de choses qui concernent peut-être un peu plus directement. Et, quand, et alors, vous, sur le, ce côté, justement, émancipation via la, via la machine, est-ce que l'IA la, la opère un, un changement majeur historique C'est un peu compliqué. Alors, peut-être qu'il y a un terme qu'on n'a pas oui. tout à fait défini et qui me semble mériter de l'être. Et après, je vais vous expliquer ce, ce, ce que je crois sur ce sujet-là. Le, le, le terme qu'on n'a pas défini, c'est le terme de numérique. Alors, au départ, hein, c'est lié à nombre, et le numérique existe maintenant extrêmement longtemps un adjectif numérique. Et à partir euh, des années 2000, le numérique a commencé à désigner la transformation de la société qui est consécutive à l'emploi ma massif des, des ordinateurs et des flux d'informations qui circulent. C'est lié en gros partie. Au, au, au web. Avant, dans les années 80, 90, on ne parlait pas de numérique, on parlait éventuellement d'art numérique, hein, mais on parlait surtout d'ordinateur et d'informatique. Et de façon plus générale, je crois que cette, cette nouvelle société, c'est une société dans laquelle euh, les activités humaines euh, sont essentiellement cognitives. D'une certaine façon, on, peut, on passe hein, dans une société de l'énergie où le travail est un échange d'énergie avec... Euh, avec la nature, hein, l'homme à la charrue, l'homme à, à, à, à l'établi, hein, à une euh, société dans laquelle avec les machines et avec l'intelligence artificielle, justement, c'est parce que l'intelligence artificielle peut exécuter euh, de façon automatique un certain nombre de, de, de tâches, hein, dont des tâches euh, qui sont cognitives ou d'autres tâches, qu'à ce moment-là, l'homme va être libéré un certain nombre de tâches physiques, donc de ce point de vue-là, c'est une libération, c'est une émancipation, parce que la, la, la contrainte matérielle hein, a tendance à disparaître. De ce point de vue-là, c'est extrêmement euh, positif. Hein. Quand on regarde nos, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, hein, souvent ils étaient usés par un métier hein, qui, euh, euh, à euh, 60 ans, hein, euh, les épuisait, hein, hein agriculteur par exemple, a hein, été euh, euh, euh, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est assez émancipateur. Mais on va voir que ça n'est pas seulement émancipateur, hein, c'est aussi, je crois, une nouvelle forme d'aliénation qui mais qui est très différente des formes anciennes d'aliénation, et c'est, je crois, ce qui mérite d'être discuté ici. Mais c'est ça, parce qu'en fait on a été certes libéré de beaucoup de contraintes euh, physiques, mais euh, si je prends un exemple personnel, aujourd'hui je ne suis pas contraint de, de, justement de pousser une charrue pour, pour faire pousser des, mes légumes. Mais par contre je suis complètement aliéné à, à mon ordinateur ou à, à mon téléphone. Qu'est-ce que c'est la faute finalement de l'intelligence artificielle Cette aliénation C'est pour ça que j'ai parlé du, du numérique. Parce que effectivement nous vivons dans une société où euh, la plupart euh, des échanges interhumains se font par le biais de, de, de, de réseaux, avec des traitements automatiques. Donc, et, et les métiers hein, peuvent se faire à distance. Et on avait vécu pendant euh, la pandémie, euh, ce, qui était, ce qui eût été inimaginable hein, euh, il y a euh, quelques dizaines d'années de, de cela. Donc d'un côté, ça me semble positif, mais d'un autre côté, il y a de nouvelles pénibilités oui, qui tiennent au fait que euh, l'épuisement n'est plus l'épuisement physique, mais c'est l'épuisement nerveux. Les maladies du monde moderne, c'est la dépression nerveuse et euh, le mal de dos, parce qu'on est euh, euh, rivé sur son, sur son ordinateur. Et puis, hein, et c'est là, ensuite, qu'il faut euh, aller un peu plus loin, c'est qu'il y a hein, de, de nouvelles formes d'asservissement, plus exactement, hein, les euh, euh, grands industriels euh, de l'Internet exercent une nouvelle forme de domination avec euh, les euh, réseaux. Hein, ils sont capables de nous persuader, hein, d'acheter un certain nombre de choses, hein, ou déterminent nos comportements, hein, par, parce qu'ils vont utiliser du profilage, hein, et ils vont, à partir de, de, de cela, nous inciter à, nous ils nous manipulent, manipulent hein, et, et c'est bien sûr ce qui, à mon sens, est extrêmement problématique euh, aujourd'hui. Denis Bonnet, sur, ces, sur cette question euh, d'aliénation, peut-être que vous vouliez rajouter euh, votre, votre réflexion de, de philosophe Ouais. D'abord, comme le disait bien je pense Jean Gabriel à, à, à l'instant, à partir du moment où on réfléchit à la redéfinition des, euh, des activités sociales qui sont liées à l'intelligence artificielle, on est obligé en fait, de réfléchir à un niveau un peu plus global qui prend en compte euh, le numérique et c'est quelque chose qui, euh, qui déborde, qui déborde usage de l'IA. Les, euh, les, euh, les algorithmes de, de profaning dont on parlait euh, à l'instant, c'est pas à proprement parler des algorithmes d'intelligence artificielle, des algorithmes particulièrement, sont particulièrement sophistiqués, mais c'est des bons vieux algorithmes euh, au sens euh, au sens originel. Euh, donc donc ça c'est euh, donc ça c'est une chose. Euh, après le, euh, sur le, le cette opposition entre euh, aliénation et émancipation, euh, je pense que ce qui est intéressant euh, aussi c'est de euh, se dire qu'à partir du moment où euh, la machine va pouvoir euh, faire des choses euh, que nous, euh, on sait faire, euh, le rapport euh, à la machine euh, n'est plus simplement un rapport de suppléant, c'est-à-dire on se décharge de nombre de choses auprès de la machine, mais ça devient peut-être encore plus qu'avant. Que, qu en rapport de compagnonnage, puisque en fait, euh, on va euh, avoir la machine comme une sorte de compagnon qui va nous accompagner dans notre nombre de tâches cognitive. Et donc aujourd'hui, si vous êtes un joueur d'échecs, eh ben, euh, la machine, c'est euh, les intelligences artificielles qui ont été entraînées pour jouer euh, aux échecs, bah, ça va être, euh, vont faire partie de votre sparring partner et vont faire partie des compagnons qui vont vous aider à progresser. Si vous êtes un, un dentiste et vous avez investi dans une intelligence artificielle qui va euh, détecter les caries sur les euh, radios et eh ben, de la même manière vous avez euh, vous avez un nouveau compagnon à côté peut de votre assistant euh, dans, votre, euh, dans votre cabinet euh, dentaire et donc le, euh, là euh, on sort un petit peu finalement de, de cette opposition entre d'un côté euh, déléguer à des machines des choses sûrement de l'ordre matériel et euh, de l'autre côté euh, des réorganisations de, de l'organisation du travail qui peuvent être aliénantes, on rentre dans de nouveaux rapports avec les machines euh, qui sont encore assez largement inventés, hein, que ce soit le sparring partner de, de Magnus Carlsen ou le Magnus c'est le champion du monde des gens voilà. ou la. Ou la, ou la vision des machines dans le cabinet de, de votre dentiste. Mais, mais, mais ça ouvre aussi une richesse de, de rapports, peut-être pas réduire trop vite à, la, à cette information. Ouais. C'est clair, que là, on voit complètement la, la dualité. Là, je vais reprendre l'exemple euh, que vous donnez sur le, sur le dentiste. Parce que finalement, cette personne va avoir une intelligence artificielle qui va lui donner une aide à la décision. Mais du coup, est-ce que ça l'oblige à décider dans un sens ou dans un autre donc, en fait, ce qu'on va avoir vraiment, c'est euh, cette double côté, euh, ça va lui faciliter son, son travail puisqu'il va peut-être passer moins de temps à regarder ses radios. Mais le côté, une machine va lui dire s'il va devoir euh, opérer ou s'il va devoir euh, en tout cas travailler sur, euh, sur une dent. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté, euh, cette, cette dualité. Euh... Oui, je, je crois. Bah, pour première chose, hein, est-ce que. n'a plus affaire à des objets techniques indépendants de nous, ce sont ce qu'on appelle les systèmes sociotechniques. C'est-à-dire qu'ils doivent être conçus en fonction de l'organisation sociale à laquelle ils doivent, dans laquelle ils doivent s'insérer. ça, c'est le premier point, et effectivement, c'est notre relation avec ces objets. Et ça, ça peut transformer totalement un certain nombre d'activités. Par exemple, le dentiste, s'il a une aide va lui expliquer comment faire un diagnostic. Je ne sais pas pourquoi ce serait. Mais il y a déjà des aides hein, qui lui permettent d'aider au diagnostic. Par exemple, hein, aujourd'hui, la plupart du temps, le dentiste il commence à vous faire une radio pour voir si vous avez une carie. Or qu'avant, il procédait différemment. Et ça, ça va se poursuivre. Donc effectivement, son activité, elle va être accompagnée par euh, les machines. Alors la, la, la deuxième question que vous posez, c'est celle, face à ces machines qui sont capables. De faire des suggestions, des aides à la décision, quel est le, notre degré de liberté Et est-ce à un moment donné, nous allons pas être asservis à ces machines qui vont décider à notre place Alors, euh, bien sûr, on pourrait imaginer hein, que euh, ben, vous avez euh, obligation parce que euh, les assurances sociales euh, disent aux médecins ou aux dentistes si vous n'obéissez pas aux machines, à ce moment-là, euh, ben, moment vous, vous prenez vos responsabilités et vous euh, euh, risquez assez gros. Hein, si les résultats ne sont pas attendus. Ce qui fait qu'on contraindra, à ce moment-là, tout un tas de professions à se plier à ce que proposent les machines. Mais ça, c'est la vision, disons, un peu dictatoriale, hein, cette idée qu'on va contraindre les individus à obéir aux machines. Mais il y a une autre vision, qui est plutôt celle qui se fait jour aujourd'hui, dans des régimes libérales. C'est qu'on va arriver à vous convaincre en vous manipulant, de prendre une décision qui va dans le sens qu'un certain nombre on, d'autres ont on, on choisi. Et c'est là où intervient le profilage, ce hein, qu'on appelle le notch, etc. C'est-à-dire ce sont ces différentes techniques oui, qui euh, euh, prennent pas mal d'informations sur ce que vous êtes, sur euh, euh, vos euh, euh, réactions, etc. Et à partir de ça, essayent d'utiliser une stratégie pour vous convaincre à partir de, de ce qu'ils connaissent de ça peut être utilisé dans le domaine commercial, ça pourrait être utilisé dans le domaine professionnel, et puis c'est surtout utilisé dans le domaine politique. Et ça, ça se fait depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que, par exemple, l'élection d'Obama est due en grande partie à l'utilisation massive des réseaux sociaux. Alors, non pas pour diffuser des propagandes, mais pour essayer d'abord de faire sur les bases de données de la population américaine un ciblage des individus qui étaient susceptibles de basculer, et donc hein, se concentrer uniquement sur ceux qui étaient susceptibles de basculer, et ensuite, parmi ceux qui basculaient, eh ben, on essayait de voir quel était leur profil. Et il y avait un réseau social, Facebook, avec tous les militants, et ils choisissaient pour convaincre une personne le militant qui était le plus proche socialement de la personne à, à, à convaincre. Ben, vous voyez, c'est là où joue l'intelligence artificielle et, bien sûr, où il peut y avoir de nouvelles formes d'aliénation, alors qu'ils ne sont pas hein, des aliénations. Mon hein, dernier livre s'appelle Servitude virtuelle. Hein, c'est ça que je veux dire hein, c'est que, justement, ces servitudes hein, sont assez singulières en sens où elles n'usent plus de la force, hein, elles n'usent plus des chaînes, des cachots, etc., mais elles utilisent des moyens pour convaincre que nous sommes dans une société de l'information, effectivement ce sont ces stratégies qui, en vous donnant de l'information, vont vous donner une représentation, une façon de voir, qui vont vous inciter à agir d'une certaine façon. Et comment je peux le, le savoir, moi, en tant que, euh, que citoyen, si je suis en train de regarder mon Facebook ou euh, Twitter, si justement je suis en train de me faire influencer par, euh, par une machine, c'est possible ça, ou vraiment euh, c'est très très compliqué ben, il n'y a aucune façon de, de savoir. Vous hein. recevez de l'information tous les jours, et euh, bien sûr, euh, je veux dire que ces derniers jours, enfin, ça a été particulièrement euh, féroce, hein, parce que qu'on euh, recevait de l'information, et euh, cette information pouvait être totalement erronée. Alors, on pouvait dans les grands journaux, mais surtout dans les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pernicieux. parce que les grands journaux, au fond, c'est l'espace public. Donc l'information que vous recevez, d'autres la reçoivent, et on peut collectivement la mettre en cause. Tandis que lorsque c'est un réseau social, vous la recevez, mais elle vous est adressée personnellement. Et donc vous n'êtes pas du tout certain que d'autres la reçoivent. Et Donc euh, peut-être que euh, et cette information en général vous convainc parce que hein, on a essayé de trouver une information qui était adaptée à ce que vous étiez capable de euh, de, de, de, de comprendre. Mais euh, vous, et éventuellement si vous réagissez, vous allez réagir à, avec d'autres personnes qui ont exactement le même profil et donc qui ont la même perception que vous de ces informations. Donc ça, ce sont de, de nouvelles dimensions et l'intelligence artificielle contribue effectivement à la mise en œuvre de ce, de ce genre de, de, de, de choses. Et est-ce que techniquement, c'est complexe à, à réaliser ce type de processus, à savoir euh, ce que vous venez d'expliquer, d'aspirer de, énormément de données, de l'analyser et puis de, re, de redonner une information euh, précise à une seule personne en particulier est-ce que c'est quelque chose quand même de très très technique qui n'est accessible qu'à des organisations ou des chercheurs assez, de très haut niveau Ou c'est faisable finalement par, par beaucoup de personnes et donc on peut se faire de la même manière influencer par tout un tas d'organismes ou de, de personnes C'est à la fois compliqué et pas compliqué. C'est pas compliqué parce que les algorithmes justement qui sont fondements de ces techniques sont connus de beaucoup de monde. Hein. C'est de l'apprentissage machine hein, et, et, et ces technologies, bon, au départ sont essentielles. ensuite elles se sont raffinées au cours, au cours des années, mais elles sont mises en œuvre euh, sur des masses de données assez considérables et ceux qui disposent des masses de données ce sont les grands opérateurs de l'Internet. Tout le monde, bien sûr, n'y a pas euh, accès facilement. Et puis il faut aussi des capacités de des, des, des ressources physiques en fait, pour faire tourner ces algorithmes assez conséquent et puis il faut beaucoup d'ingénieurs pour mettre en œuvre tous ces, tous ces algorithmes. Et donc ça explique qu'effectivement, hein, le, seules les très grosses entreprises aujourd'hui sont en mesure de, de le faire et les très grosses entreprises qui ont plutôt tendance à être nord-américaines ou euh, euh, chinoises, hein, les pays hein, qui doivent avoir euh, des moyens, euh, des moyens vraiment considérables. Et euh, justement, comment on pourrait faire pour... Euh pour essayer d'éviter ce genre de choses. Alors là, vous avez cité l'exemple des États-Unis. Peut-être on peut revenir en France. Je sais que vous êtes au, au Conseil de l'éthique du numérique, si je, le prends, si je le dis directement. Donc comment vous, à quoi vous réfléchissez tous ensemble pour savoir comment bien utiliser ces nouvelles technologies et justement peut-être pas s'en servir pour, pour aller influer sur les sur les votes aux prochaines élections ça, ce sont effectivement des questions bah, qui se posent maintenant, qui sont relativement nouvelles, mais on commence à avoir des idées d'autant plus que, mais il faut voir que ça va assez vite, hein. c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est né à peu près hein, en 2007, hein. donc ça, ça, ça a 15 ans, hein, et, et ça a eu aujourd'hui une influence de plus en plus conséquente sur euh, l'ensemble de la société. Donc à partir de ça, bah, qu'est-ce qu'il faut faire La difficulté, c'est que tout évolue de façon dynamique. Par exemple, on s'est rendu compte, parce qu'une employée de Facebook hein, euh, l'a décrit de façon explicite, on avait un peu euh, l'idée, c'est que sur les réseaux sociaux, on met en valeur des informations qui vont être diffusées en priorité. Et parmi les informations qui sont diffusées en priorité, il y a celle, on fait une analyse avec des techniques d'intelligence artificielle, de la coloration émotive des messages, et il y a celles qui ont une connotation émotive qui est liée à la colère. Parce que Facebook s'est rendu compte que plus un message euh, euh, était l'expression d'une rage, plus il était susceptible lorsqu'il était diffusé d'être rediffusé. Et donc, effectivement, hein, on va avoir, euh, de ce point de vue-là, hein, certainement, une, une image de la société qui euh, euh, est beaucoup plus noire, hein, puisque ce sont Hein, les les, les euh, réactions les plus violentes, les plus virulentes, les plus entières, hein, qui vont être euh, diffusées. Alors que, euh, Il y a peut-être beaucoup d'autres réactions qui sont euh, calmes. Donc ça, vous voyez, c'est un exemple. Alors comment faire euh, La difficulté, c'est que les. Euh, moi, je sais que j'avais été invité par, par Facebook, un hein, Comité d'éthique. Je ne ben, voulais pas y rester trop longtemps, parce que je ne voulais quand même pas me promettre, mais. Euh, il, ils sont de bonnes intentions, cest à qu'ils vous disent « Ah oui, alors nous, hein, on voudrait euh, éliminer euh, les messages obscènes, euh, ils, sont, ils, ils ont une très très grande sensibilité à l'érotisme, hein, euh, sur les images, hein, ils veulent surtout pas hein, de poitrine, hein, euh, euh, etc. » euh, Mais euh, ça ne change rien, en fait, qu'ils ont un effet délétère sur euh, euh, l'ensemble de, de la population. Et euh, la vraie raison, et ça on le sait, c'est que leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent qu'il y ait le plus d'informations qui circulent. Parce que c'est cette circulation d'informations qui leur permet d'avoir des, euh, des messages publicitaires, etc. Et donc, ils vont encourager euh, les messages les plus extrêmes. Éventuellement, d'ailleurs, les fake news. Puisque, bien sûr, plus l'information est fausse, plus elle est étonnante. Et si elle est étonnante, vous allez cliquer pour voir ce dont, ce dont il est question. Et donc, ils ne sont absolument pas prêts de revenir sur ces, sur ces principes économiques qui sont au fondement de leur richesse. Et à ce propos, peut-être si on veut rentrer plus dans le détail, il y a une... c'était en 2018, nous avions fait, dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, que je présidais à l'époque, un rapport sur la posture du scientifique à l'ère de la post-vérité. Ça veut dire que lorsque des, des informations fausses sont diffusées dans l'espace public, comment est-ce que le scientifique peut intervenir pour ne pas se draper dans une posture d'autorité qui, dans le monde d'aujourd'hui, est assez mal supportée, mais en même temps, oui, qui est moralement indispensable, parce qu'il faut être capable de dénoncer des euh, éléments d'information qui sont en contradiction avec les résultats euh, d'un certain nombre de, de recherches. Les deux années euh, que nous avons vécues hein, nous ont montré hein, l'importance hein, de, de, de, de ce. Et donc, à l'époque, je me souviens, la communauté européenne avait lancé un rapport sur euh, euh, la post-vérité. Et, et là, il y avait, donc c'est la communauté européenne, hein, c'est la division Connect. Et vous aviez des industriels européens, que vous connaissez tous, hein, qui s'appellent Google, qui s'appellent Facebook, qui s'appellent Twitter. Alors après, quand vous, vous demandez, ah oui, ils ont un bureau en Europe. Donc, euh, moi, je sais qu'un jour, hein, j'étais dans, dans un projet, on m'a demandé d'évaluer un projet européen, on me demande est-ce que c'est bon pour l'industrie européenne et c'était Sony. Moi, je lui dit, oui, le projet est bien, mais ce <rire> n'est pas tout à fait bon de donner de l'argent à un industriel comme Sony qui n'est pas européen. si, si, l'Européen, il a un bureau à Londres. À l'époque, l'Angleterre était encore. Donc, bon, c'est pour vous donner un peu, un peu une idée. Et là, donc, dans, dans ce rapport, ils expliquaient que, bien sûr, il fallait interdire, il fallait faire de la censure, etc. Et là, parmi toutes, donc je vais parler de ces industriels, il y avait des universitaires, et il y a eu deux... Européens, de personnes, enfin de, de deux institutions plutôt, qui n'ont pas signé. Comme qui faisait qu'on dit, c'est injuste pour sauver tout le monde. Et là, effectivement, ils ont expliqué pourquoi. Et ce que, ce que disaient ceux qui n'avaient pas signé, ils disaient, oui, d'accord, ce rapport hein, fait un pas sur la principale cause des fake euh, euh, news. Hein, C'est-à-dire le fait que euh, ces acteurs souhaitent faire circuler l'information et pas du tout euh, euh, euh, essayer de, euh, <rire> de réguler vraiment. Hein, plus la donc effectivement, on est dans une situation difficile, et cette situation difficile, il y a quoi, au, lié, au, lié, au fait, qu'il y a de nouveaux pouvoirs qui sont extrêmement imposants, hein, qui sont ces grands acteurs face auxquels nos gouvernements ont très peu de, de marge de manœuvre. Hein, donc c'est de ça, je crois. Donc c'est une question politique. C'est pas une question euh, technique, c'est pas une question euh, euh, morale. C'est vraiment une question, un enjeu de pouvoir. Et là, on est très démunis parce que, bien sûr, hein, euh, euh, là où hein, on était dans des pays où l'État était souverain, maintenant, hein, vous avez, euh, avec le numérique, hein, euh, euh, des flux d'informations qui passent hein, et qui, euh, euh, sur lesquels l'État ne peut, peut plus rien dire. Je vais donner un, un autre exemple, après je vais arrêter parce que je ne sais pas trop. Mais vous vous souvenez, au cours de la pandémie, hein, il y a eu beaucoup de débats sur l'application Stop Covid. Et à ce moment-là, vous vous souvenez très bien hein, que... Euh, l'État français et l'État allemand avaient mis en place un protocole hein, de diffusion de l'information qui était crypté, il s'appelait le, le protocole Robert, hein, qui euh, avait un certain nombre de, de propriétés. Et euh, pour le mettre en œuvre, il fallait pouvoir accéder au euh, système d'exploitation des téléphones portables afin de réguler le euh, flux du Bluetooth. Donc pour ça, il fallait demander, entre autres, à Apple, parce que son système d'exploitation est fermé, de donner les possibilités de gérer le Bluetooth. Et Apple a refusé, hein, et ensuite a signé un contrat avec Google pour avoir un protocole commun qui était exclusif. Donc ça voulait dire qu'effectivement, ils voulaient prendre le pouvoir et empêcher des États, des États européens, des États de souverains, hein, de régler, euh, comme ils l'entendaient, ces problèmes. Donc vous voyez, ce, ce, sont, des, ce sont des questions majeures. Hein, et malheureusement, peut-être que hein, les hommes politiques euh, n'en ont pas eu assez conscience. Et souvent, quand ils en ont conscience, ils se rendent compte aussi qu'ils sont réduits à la puissance. Bon, peut-être sur ces questions de, de démocratie et de, de pouvoir des États, de, sur, euh, avec en lien avec le numérique et l'intelligence artificielle, Denis Bonnet, vous avez peut-être euh, des réflexions à nous, à nous apporter euh, Je ne suis, suis, suis pas sûr. Euh, pour, être, euh, pour être honnête, euh, donc on... bon, je, veux dire, je peux partager des, des faits qui sont connus de, de tous. C'est vrai qu'une des différence majeure, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une grande partie de la recherche de pointe qui est faite dans des laboratoires privés et que souvent les deux parties de recherche euh, sont, euh, sont faites par des chercheurs qui sont majoritairement euh, issus d'entreprises privées. C'est une différence importante avec d'autres domaines euh, scientifiques. Bon. Ça, c'est le côté, euh, <coughs> c le côté euh, négatif. Euh, en même temps, de fait, ces mêmes entreprises ont réussi à faire en peu de temps, comme on rappelait juste avant, euh, des choses qu'on n'avait pas réussi à faire autrement en au beaucoup de temps. Donc, on c'est euh, Voilà, donc ça, c'est un, euh, un point. L'autre chose que je pouvais dire euh, là-dessus, même si c'est question de, de numérique euh, sortent un peu de, de, de, mon, de mon domaine de, de compétence, c'est que pour le coup, du, du, du côté des, des chercheurs, il reste un enjeu de, de compréhension, c'est-à-dire euh, un enjeu qui est de comprendre quel est le lien entre euh, tel type d'algorithme, tel type de choix algorithmique et euh, tel type de, de phénomènes sociaux ou de conséquences sociales. Et ça, ça peut se jouer sur des choses qui, à nouveau, n'ont rien à voir avec l'IA, et sont beaucoup plus simples que l'IA. Donc, bon, pour prendre un, un exemple et rendre cette la discussion plus, plus concrète, euh, sur les réseaux sociaux, vous avez une différence dans les logiques de, de push, dans les logiques qui déterminent quel, quel contenu vous sont présentés par le réseau, suivant qu'on vous montre euh, les choses euh, que euh, font vos amis ou qu'aiment vos amis, ou suivant qu'on euh, vous montre euh, des choses qui sont semblables à ce que vous avez déjà aimé. Et donc en gros, la, euh, la logique amicale, c'est la logique de Facebook ou d'Instagram à l'ancienne, et la logique d'être purement affinitaire sur les goûts, c'est la logique de TikTok. Alors, en fait, précisément, le succès de TikTok est dans, Instagram a mis un petit peu d'eau dans, dans son vin, il a mis un petit peu de, de TikTok dans, euh, dans ses algorithmes. Bah, ça, c'est une différence algorithmique qui n'a rien à voir avec de l'IA, c'est un choix très basique. Est-ce qu'on vous touche les choses que vos amis ont faites, ou est-ce qu'on vous touche les choses que euh, font les gens qui aiment les mêmes choses que ce que vous, vous avez aimé C'est une différence, hein. Qui est, qui est très très simple à, à expliquer mais euh, cette différence là elle va avoir euh, des conséquences euh, extrêmement importantes et extrêmement difficiles euh, à appréhender sur la dynamique des réseaux. Par exemple on a beaucoup dit que l'accélération des phénomènes de mode qui était liés à, à TikTok et qu'on peut observer sur TikTok était liée à cette différence euh, d'algorithme. Et donc là il y a un enjeu de compréhension et de modélisation, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre comment tel choix d'algorithme va avoir tendance à produire tel type de phénomène social, ce type de phénomène collectif. Et donc, avant de, voilà, aussi avant de, de sortir le bâton et tout ça, il y a déjà des enjeux voilà, de connaissance, de compréhension sur le lien, sur les conséquences sociales et collectives de, de, des algorithmes. Et justement, comment on arrive à remonter à... La, à l'algorithme utilisé par Instagram, celui de Facebook ou celui de, euh, celui de Twitter Parce que c'est quand même des boîtes noires, Mais on arrive quand même à remonter un peu, de savoir comment ça fonctionne à peu près Non, il ben, y a des tours de main qui ne sont pas dévoilés, mais sur les grandes lignes, quand même, on, ouais, on bon connaît bon bon un tout petit peu les principes, et puis euh, il, il les indique, il publie un tout petit peu là-dessus. Mais ce que vient de dire donné, je pense que c'est très important hein, lié à ce que on avait dit avant. Vous voyez bien que les questions liées au numérique ne sont pas uniquement technologiques, ce ne sont pas uniquement des questions d'informatique, ce ne sont pas uniquement des euh, problèmes mathématiques, mais ce sont des études de so société. Et ce sont des objets, euh, des systèmes euh, sociotechniques, hein, et, et bien sûr, ce qui est important pour l'économie du monde contemporain, ce sont ces modes d'appropriation des, des technologies avec les différentes stratégies qui peuvent être employées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez... Euh, Nouveau, me semble-t-il. C'est à la fois passionnant hein, et c'est nouveau. Et alors, surtout, la difficulté avec ces grands acteurs de, de, de l'Internet, c'est que quand, quand vous les voyez hein, euh, souvent chez eux, il y a des ingénieurs qui sont des jeunes gens sortant de grandes universités ils sont extrêmement sympathiques. Hein, Ce n'est pas, euh, euh, pas, pas le, le capitaliste hein, qu'on voyait. Euh, dans les imageries du 19e siècle avec un gros cigare entre les dents et qui voulait écraser des ouvriers. Mais en même temps, la logique interne de ces très grandes entreprises privées a un effet délétère sur le tissu social d'un côté, et aussi sur certaines formes d'industrie. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Vous avez vu que depuis quelques années, on vous promet des agents conversationnels, ce qu'on appelle en termes techniques, des chatbots. Ça a l'air tout à fait sympathique. Vous allez pouvoir, de chez vous, avoir la météo, la musique que vous voulez, etc. Euh, bon, il faut savoir hein, que c'est chez les enceintes qui, ne, qui nous parlent, c'est voilà, ça qui nous parle, c'est formidable. Ouais, D'accord que c'est bien. Bon, il faut savoir d'abord que ce sont des espions, hein, des espions à domicile, parce qu'ils écoutent tout et en, en permanence. Donc vous payez pour qu'on vous espionne. Mais, petite parenthèse, mais sur le, le, le problème c'est que euh, si, et la raison pour laquelle hein, c'est grands groupes industriels souhaitent tous développer des, des chatbots, c'est parce qu'ils pensent qu'on va pouvoir passer par ces chatbots pour faire notre commerce. Par exemple, hein, l'une des publicités, c'est que vous allez commander votre pizza de chez vous par le chatbot. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir, hein, vous dites, je veux une pizza. Hein, et automatiquement, hein, la machine va euh, aller euh, euh, dans le chez la pizzeria la plupart qu'elle aura choisi, et vous l'amenez. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire la restauration de proximité, passera sous la coupe de ces acteurs. Ça veut dire qu'il va se passer un peu ce qui s'est produit avec booking.com. Au départ, les autres étaient contents parce que ça remplissait leur chance, et maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont énormément à payer et que c'est extrêmement contraignant pour eux. C'est ce, ce qu'on appelle les disruptions, c'est-à-dire les bascules complètes dans des logiques économiques qui sont liées à ces acteurs du euh, numérique. Et euh, bien sûr, ça a euh, des effets assez, euh, assez terribles. Alors, je vais aller peut-être un peu plus loin pour que vous compreniez mieux. Mark Zuckerberg a travaillé pendant un certain nombre d'années sur les interfaces cerveau-ordinateur. Son idée, c'était de mettre sur votre scalp un bonnet et puis de corréler les signaux électromagnétiques avec votre désir. Et comme ça, il donne comme exemple toujours celui de la pizza. Vous avez envie d'une pizza et automatiquement, le réseau social le sait et vous avez de la pizza. Et il dit, c'est formidable, ça va permettre de fluidifier la relation entre l'utilisateur et les réseaux sociaux. Bon, c'est quand même un tout petit peu peur, hein, parce que ça veut dire que votre désir est directement exaucé. Vous n'avez même plus besoin de, de le formuler. Alors d'abord, enfin, c'est problématique, parce que ça veut dire que si votre désir est exaucé avant que vous ayez pris la peine de le formuler, ça veut dire qu'à un moment donné, vous en avez marre. Vous n'avez plus de désir. Mais bon, ça, ça, de ça. ça veut dire aussi que... L'éthique c'est quelquefois de réfréner son désir, il y a une, temps, une tentation, oui j'ai envie d'un gâteau, au oui mais c'est pas raisonnable quand même, Dans ouais. <rire> ce cas là vous allez l'avoir tout de suite. <rire> là on a, on, a, on a bien parlé, on a évoqué différents, tout un tas de, de sujets et d'exemples, euh, donc si vous, vous avez des, des questions à poser à nos deux conférenciers aujourd'hui, euh, la parole est, est à vous. Ouais. Euh, bonsoir, euh, j'ai trois questions pour vous, euh, si euh, personne n'arrive rien contre, euh, je vais poser tous les trois. Euh, ok. Euh, selon vous, est-ce que euh, les lois de, du robotique de, de Isaac Asimov sont suffisantes pour développer l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ou est il y a une nécessité de créer, de créer quelques autres euh, lois éthiques On commence par ça et puis euh, on revient <rire> qui ce qui a envie de, de se lancer Peut-être euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler les, ces trois grandes lois, peut-être avant de pour que tout le monde soit sur une longueur euh, ouais, oui, personnellement, il faudrait aussi me réfléchir à la mémoire sur les, trois, sur les trois grandes lois. Il y en a une. Il y a, il y a une des lois, c'est qu'un qu robot ne peut pas faire de mal à un homme. Ouais, hein, et, et la deuxième, hein, c'est que un robot doit obéir. Euh, euh, aux ordres qui lui sont donnés, hein, Et la troisième, le robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première loi. Ce, ce sont des lois qui s'enchaînent, hein, la première, la deuxième, la troisième, mais il y, a, il y, a, il y, a, il y a une loi zéro aussi, hein, qui, je ne m'en souviens plus, mais parce que euh, Asimov, hein, comme grand auteur de science-fiction, a essayé d'imaginer de, euh, des, des univers dans lesquels les robots étaient régis par ces lois, et puis il a vu que ça conduisait à un certain nombre de contradictions. C'est pour ça qu'à la fin, il a, il a rajouté une autre loi. Alors, est-ce est -ce que ces, ces, ces lois sont, sont suffisantes Bref, ouais, Ça fait partie bien sûr des, des euh, questions qui, qui se posent aujourd'hui, curieusement. Hein, nous, on, par exemple, lorsqu'on utilise des outils d'intelligence artificielle pour modéliser, hein, pour essayer d'introduire des, euh, des, des dispositifs de, euh, de contraintes hein, sur euh, des, euh, des prescriptions limiter les actions des ordinateurs, c'est un peu ce qu'on fait, mais justement on se rend compte que, que ça ne suffit pas tout à fait, et puis que ces lois sont problématiques parce que, vous voyez, elles s'enchaînent l'une part par défaut, euh, par en, en général, ce sont des lois qui rentrent en conflit les unes avec les autres, c'est pour ça que c'est assez, euh, assez difficile. Mais si, bon, si on prend un exemple, hein, celui de la, la voiture autonome, on nous a beaucoup rebattu les oreilles avec le dilemme hein, de la voiture autonome, qui est une transcription d'ailleurs d'un vieux dilemme philosophique hein, sur... Le, le, le tramway bon, qui du point de vue éthique est même un peu discutable au, au plan philosophique hein, parce que hein, on, on, on, on, -le, alors la... le dilemme du tramway hein, c'est le, le dilemme de la voiture autonome hein. alors, on va le prendre avec la voiture autonome hein. vous avez une voiture elle, euh, elle arrive à toute vitesse hein, et, et, et, et là elle voit juste le, le, le feu de loin, le feu est vert, et donc elle est en haut de côte, elle voit rien et là, puis hop elle arrive et tout d'un coup il y a un passage protégé et là le feu est vert, normalement elle est passer. et puis il y a 5 personnes qui passent et là, si elle va tout droit, elle écrase des cinq personnes, cinq mois. Alors, il y a une possibilité, hein, c'est euh, euh, de tourner et d'aller sur le trottoir. Et là, il y a un passant qui est sur le trottoir, oui, qui n'a rien fait de mal. Et alors, la question, c'est est-ce que vous avez une logique purement utilitariste, où quelqu'un vous dit cinq personnes contre une personne Il vaut mieux tuer une personne, mais en même temps, cette personne, elle, elle est totalement innocente, hein, ou est-ce que vous tuez les cinq personnes alors après, il y a, il y a, il y a différentes versions, hein, de, de, mais c'est totalement irraisonné. Puis après, on vous dit, ah ouais, mais euh, peut-être vous avez une personne que vous allez écraser, puis l'autre, c'est un vieux, alors c'est un jeune, il y a plus d'espoir de, de, de, de, de, de, de, de fuir. Alors vous allez d'abord tuer le vieux. Hein. Bon, ce sont des, des questions que, comme celle-là, hein. on peut compter le nombre d'années. Alors, c'est totalement irréaliste, parce que bien sûr, qu'une machine soit capable d'anticiper tout ça mieux que, euh, que vous dans votre voiture, c'est... Euh, c'est absurde. Et puis, ce dont on s'est rendu compte avec les accidents d'automobiles euh, qui euh, sont advenus, c'est que le problème n'était pas dans la délibération entre différentes actions, il était antérieur. C'est dans la perception, dans ce qu'on appelle le, le, le jugement, au sens philosophique, non pas le jugement judiciaire, mais euh, euh, l'évaluation de la, la situation. Et, et par exemple, hein, il y a eu euh, en 2018, je crois, un accident... C'était en Arizona, je crois, une voiture Uber la nuit, et euh, euh, elle a écrasé une femme qui traversait la, une route en poussant son vélo. Et là, on a fait une étude, on s'est rendu compte que ce n'était pas les capteurs qui étaient en cause, mais c'était fait que la société Uber, pour le confort des passagers, et ça se conçoit tout à fait, elle avait décidé de, de rigidifier les, euh, les critères d'évaluation. Euh, euh, Parce que sinon, dès qu'il y avait une feuille morte ou un, ou un sac plastique, la voiture s'arrêtait, faisait une emballée, ça donnait mal de mer. Et donc, ils sont soucieuses du confort des passagers, on la conçoit bien sûr. Ils ont dit, si on ne reconnaît pas, on ne s'arrête pas. Et là, c'était une route la nuit, et d'abord c'était difficile de voir, il n'y avait personne, et la machine était entraînée pour identifier un piéton, pour identifier un cycliste. Pour identifier l'autre voiture. Mais là, c'était ni un piéton, ni un cycliste, ni l'autre voiture, c'était un être hybride, qui était un piéton qui poussait un vélo. Donc, hop, il a ignoré. <rire> Est-ce qu'il euh, y a. Euh, Vas-y, continuez, si vous voulez. Alors, les autres questions sont liées l'une à l'autre. Euh, la première partie. Euh, quand pensez-vous quels domaines de l'activité humaine sont mieux adaptés à la transformation à la langage humain pour euh, améliorer euh, cette euh, demande avec l'aide des algorithmes de, de l'intelligence artificielle. C'est le premier Je J'ai ouais, pas très, très bien compris non plus. Mais, ouais. ah, selon vous, quels domaines de l'activité humaine sont euh, plus adaptés à la transformation, à la langage machine Ah d'accord, oui, quel... ouais, pardon, ouais. les domaines que j'avais pas compris. C est... C est... Quels domaines de l'activité humaine sont les mieux... Euh... Va être les mieux remplacés voilà, par la machine Oui, c'est un petit peu difficile à dire parce que ça, ça dépend vraiment des questions purement, purement technologiques. Par exemple, dans le cas de l'intelligence artificielle fondée sur les, sur les réseaux de neurones, le premier domaine dans lequel les technologies ont exploité, c'est la, la vision machine. Peut-être aujourd'hui, on s'en rend compte, les machines qui sont très bonnes pour détecter des objets améliorer des photos etc. a priori ça aurait été très difficile de faire ce pari là de dire que c'est la vision plus que d'autres choses qui se prêtent qui se prête à la qui se prête au, au réseau de neurones et historiquement c'est pas non dû à une sorte de découverte technologique découverte des, des des réseaux convolutifs ou un enfin, certain type de, de réseaux qui euh, arrivent à, euh, à détecter des, euh, des patterns euh, indépendamment de leur position, de leur taille dans les images. Donc pour le coup, c'est vraiment, vraiment des technologies qui progressent grâce à des inventions ou à des trucs. En l'occurrence, les, les réseaux convolutifs, c'est vraiment un truc. <coughs> Notamment, il y, a des, il y a des Français qui ont joué un rôle important dans l'invention de, de ce truc. Et pour moi, il n'y a pas de, de prédestination technologique. Si, euh, si aujourd'hui les réseaux de neurones sont super pour, euh, pour percevoir et traiter des images, c'est parce que quelqu'un a, a, a eu la bonne idée au bon moment. Mais, euh, je, je, personnellement, je résisterais à voir ça en termes déterministes finaliste, finalistes, disant que hein, ça devait se passer comme ça, c'est pas un hasard si ça devait se passer comme ça. Donc, encore une fois, mais peut-être que c'est ma tendance naturelle, euh, je dirais que, que je ne sais pas, mais aussi qu'on ne peut pas savoir. Oui, je vais peut-être répondre autrement, parce que vous dites les domaines. Donc, euh, les secteurs de l'activité, c'est peut-être de ça dont on voulait parler. Or, tous les secteurs de l'activité sont potentiellement euh, euh, sujets à euh, être automatisés. Mais ce n'est pas l'ensemble des tâches qui est automatisée. C'est enfin, l'ensemble des tâches, les métiers... Ça se compose de différentes tâches. Donc là, euh, pour certains métiers, par exemple dans le domaine médical, on peut faire appel à de la vision. On peut faire appel aussi à d'autres techniques d'intelligence artificielle. C'est vrai dans le domaine de la médecine, ça peut être vrai euh, dans des domaines très, très différents. Non. Vous voyez, dans, dans les technologies financières, par exemple, on utilise aussi les réseaux de neurones, mais pas tout à fait pour, pour de la vision, mais pour, pour d'autres choses. Et peut maintenant décliner ça hein, dans tous les secteurs d'activité et on se rend compte que tous sont de près ou de loin euh, euh, susceptibles euh, d'être transformés par l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que les métiers n'existent plus, ça veut dire simplement que les, certaines tâches vont être automatisées et donc euh, les métiers qui sont multitâches, vont devoir euh, euh, être en, en mesure de prendre en compte ces automatismes. Hein, par exemple, vous voyez dans la banque, hein, vous avez toujours des banques. Hein, les métiers de la banque sont à peu près les mêmes, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement, des choses qui sont à distance, avec les courriers électroniques, etc. Donc, c'est donc, donc pour ça que c'est très difficile de, de répondre à, à votre question, parce que je crois que, que tout est automatisé. Alors, il y a quand même des choses hein, qui, euh, peut-être, résisteront un peu. Alors, moi, moi j'avais souvent hein, pris, euh, repris un peu ce que disait Anna Arendt hein, quand elle, elle, elle, dans son livre sur la, la condition de l'homme moderne, elle dit dans la... donc dit il y a la vie contemplative et la vie active, dans la vie active, elle dit, il y a ce qu'elle appelle le labeur, hein, qui est hein, l'activité de l'homme pour assurer sa subsistance, qui est contraignant, hein, l'activité la, euh, quotidienne et hein, fastidieuse, hein, ce qui était plutôt cette, de la maison, hein, des femmes, des esclaves, etc. Ensuite, il y a l'activité, la réalisation de l'homme dans le monde matériel, c'est l'ouvrier, c'est l'œuvre. Et puis ensuite, il y a l'action, c'est au sens politique. Et on peut dire que, effectivement, une grande partie du labeur est automatisée de ces tâches vraiment fastidieuses, mais pas toutes. Par exemple, vous voyez, le, le, un coiffeur. Bah, Est-ce que ça va être automatisé Peut-être qu'on pourra réaliser un coiffeur, mais en même temps. Le coiffeur a une autre fonction, quand vous allez chez le coiffeur, hein, c'est aussi une relation humaine, etc. Donc je ne suis pas certain que, même si c'est possible, hein, que on va tous accepter d'avoir euh, des, des automates coiffeurs, <rire> ou les hôtesses, etc. Mais, et puis après, il y a d'autres métiers qui, eux, bah, vont être totalement transformés par le numérique, hein, justement. Hein. Dans ce domaine de la réalisation de l'homme dans le monde matériel, il bah, y a beaucoup de nouveaux métiers qui, qui euh, font appel euh, ou d'anciens métiers qui se transforme, par exemple les métiers juridiques, ici c'est une grande, grande vague de droit, on utilise beaucoup le numérique pour, pour plein de choses. Il y a de, nouveaux, de nouvelles législations liées au numérique. Hein, parce que ah, dans ce de... métier, il y a les règles strictes. Ouais. Et à automatiser les règles strictes sont plus faciles. Alors, je ne sais pas si vous êtes juriste, parce que moi, en tant que spécialiste d'intelligence artificielle, quand j'écoutais les juristes, ils me disent « il y a une règle ». Et puis, je discutais avec eux et je me rendais compte en tant que logicien que cette règle, ensuite je leur dis, oui, mais dans quel cas particulier, ça ne marche pas. Il y a oui, mais là, il y a une exception. Dis, oui, mais dans tel autre cas dis, oui, il y a une exception. Donc en fait, ce sont, ce sont des règles strictes, mais des règles avec exception. Donc oui, ce n'est pas simple. Hein. On n'est pas démunis en intelligence matérielle pas, pas ça. Mais ce ne sont pas des règles strictes. Hein. Je suis désolé, hein, mais en droit, ce sont des règles drôlement compliquées. Non, ça c'est une petite <rire> Oui, sur, sur cette question des, des règles strictes, je pense qu'il faut... Euh, il faut... Faire, faire attention à des, à des préjugés un peu rapides, parce que donc il y a, il y a un certain type d'intelligence artificielle où l'idée c'est que euh, on connaît les règles du domaine, on sait comment il faut s'y prendre. Simplement, nous en tant qu'humains, on est un petit peu limité, on est un peu lent pour calculer, etc. Alors on va dire aux ordinateurs comment il faut faire, et comme c'est des règles strictes et qu'ils sont très bons et très rapides pour exécuter ces règles, ils vont faire mieux que nous. ça c'est vrai, ça marche bien, et par exemple, les premiers ordinateurs qui ont gagné nos échecs, on se casse par off scène des années 90. Euh, le, euh, 80 euh, le, euh, c'est comme ça qu'on s'y est pris. On se dit, bah, voilà, pour regarder euh, plein plein de positions et puis euh, les positions elle mieux quand elle est mieux, les elle et moins etc. On a expliqué tout ça à l'ordinateur et puis il a, euh, et puis de fait, comme il était beaucoup plus, euh, comme il pouvait calculer beaucoup plus de positions que, euh, que vous et moi, mais aussi que Kasparov, eh ben, il a fini par battre euh, Kasparov. Mais à côté de ça, il y a d'autres technologies d'intelligence artificielle dont on a déjà pas, pas mal parlé, justement avec les réseaux de neurones, qui ne sont pas fondées sur, euh, sur cette logique-là où on connaît à l'avance les règles et on dit à l'ordinateur comment il faut les, les suivre. Donc toutes les technologies qui sont fondées sur les réseaux de, de neurones, c'est des technologies d'apprentissage machine où, en fait, on va apprendre on va aider la machine, enfin, on va faire en sorte que la machine va apprendre à faire la chose sans que nous, on sache comment elle s'y prend. Et dans ces domaines-là, euh, précisément, on n'a pas de hein. Ce n'est pas forcément des domaines où nous, on serait capable de dire quelles sont précisément les règles à suivre. Quoi. Donc, typiquement, pour reconnaître un chat dans une vidéo YouTube, il n'y a pas de règles précises à suivre. Donc, on serait complètement incapable, moi, euh, de programmer explicitement une machine euh, comment savoir s'il y a un petit dans la vidéo ou pas. Quoi. Mais néanmoins, avec ces technologies de réseau de neurones, on arrive à faire des machines qui sont très bonnes, meilleures que les humains pour détecter des petits dans des vidéos. Donc ce n'est donc, donc, donc, donc, donc, pas si simple que ça. Et les domaines où les machines sont bonnes, ce n'est pas forcément les domaines qui sont les plus, euh, les plus réglés, les plus régulés. En termes de règles explicites, je vais juste prendre un autre exemple. Dans le cas du, dans le cas du langage, euh, le, euh, les chatbots dont on parlait tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, peut-être que c'est pour le meilleur, pour l'instant, ils ne sont quand même pas très très bons. C'est-à-dire que si vous discutez avec, euh, avec Siri ou avec Alexa, bon, ça ne va pas très très loin. Euh, alors même, on pourrait penser qu'il y a des, quand même des formes de règles de communication qui, assez simples. Inversement, il euh, faudrait regarder sur des exemples, mais euh, des, des réseaux de neurones qui font de la poésie, ça marche assez bien, Et il y a des poèmes assez chouettes qui sont écrits par des, euh, par des machines. Et donc, bizarrement, c'est plus facile pour une machine, actuellement, avec les technologies actuelles, de faire un bon poème que de faire une bonne conversation. Quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention, en fait, que ce qui est facile ou pas pour la machine, c'est pas la même chose que ce qui est facile ou pas pour nous. Et ce n'est pas non plus la même chose que ce qu'il y a des règles ou pas. Merci pour votre réponse. Je reviens à la deuxième partie de la question. Selon vous, est-ce qu'il y a les activités humaines donc où il faut mettre un tabou pour la mise en œuvre de l'intelligence artificielle ou non Est-ce qu'il y a des activités humaines qui ne devraient pas faire appel à l'intelligence artificielle et c'est vrai que tout à l'heure, je, je lisais euh, sur, mon, euh, sur le journal qu'il y avait des recommandations pour interdire, par exemple, aux machines de faire de la notation automatique des, des individus. Alors, ça fait référence au fait que, vous savez qu'en Chine, on utilise des, des outils, qui, ce qu'on appelle le crédit social, c'est-à-dire qu'ils sont capables à partir... De la reconnaissance qu'ils ont fait de vos activités. Par exemple, ils ont vu que vous avez traversé dans la rue, que vous avez aidé une vieille dame, ils vous mettent des bons de et, et, et ça, ça rejoint une très vieille idée. Napoléon, hein, euh, lorsqu'il était à Sainte-Hélène, c'est Vasquez qui nous raconte ça, hein, souhaitait, s'il revenait, euh, établir euh, un, euh, ce qu'il appelait des espions de vertu, <rire> pour récompenser ceux qui s'étaient bien comportés. Bon, il n'a pas pu le mettre en place, et l'idée c'était un corps de fonctionnaire. Mais bon, un corps de fonctionnaire, ça aurait été difficile à mettre en place. Et puis bon, il n'était pas sûr d'avoir euh, des gens parfaitement honnêtes. Parce qu'avec les ordinateurs, ça marche très bien. les ouais, le régime chinois a mis ça en place. Hein. Donc on sait qui, qui a des bons points, et puis en même temps, bien sûr, on sait que ceux qui n'ont pas été très bien, par exemple, ils ont laissé tomber un papier par terre, c'est un mauvais point. Et après, on fait la somme, hein, et, et ceux qui ont vraiment des bons points, ben, on leur donne des récompenses, ils peuvent aller en vacances, etc. Ceux qui ont des mauvais points, et à ce moment-là, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent, euh, peuvent plus envoyer leurs enfants à l'université, etc. C'est tragique pour eux. Un journaliste m'a raconté, bien, qui était spécialiste de la Chine, que la meilleure chose à faire, si vous aviez en dessous de 200, 300 points, c'est de divorcer, parce que sinon, vous jetez l'eau propre sur votre femme et vos enfants, c'est... Bon, ça vous donne un peu une idée. Hein, de, de, de... Alors, on conçoit hein, qu'en Europe, hein, on est généreux, on se dit ah bah tiens on va pas utiliser euh, des euh, systèmes qui vont faire de la notation, mais malheureusement on utilise ça de façon systématique hein. le permis de conduire à point c'est un système de, de notation non, mais ça marche pas si mal que ça non. On passe notre temps à noter les autres sur Et on passe notre temps à noter, à temps à noter les autres. Et puis <rire> votre banque, quand vous lui demandez un prêt, hein, ils n'ont pas été euh, demander l'autorisation au gouvernement pour euh, euh, établir un sort. Donc vous voyez, c'est extrêmement euh, compliqué. Donc est-ce que il y a des domaines d'abord, de c'est compliqué. Moi, ce que, ce que je crois qui serait vraiment important, c'est que pour chaque application euh, de l'intelligence artificielle, qu'il y, qu y ait une réflexion, pour euh, voir bien sûr, ce que l'on s'autorise ce qui nous semble vraiment euh, euh, excessif. Alors, à, ce, à ce propos des points, hein, il se trouve que euh, Pôle emploi, qui développe un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle, a monté un comité d'éthique, ils m'ont demandé de, de, de le présider. Et euh, donc, euh, ils ont établi une charte d'éthique, hein, qui, qui est pas mal, hein, on a construit en particulier l'idée qu'il y, y a toujours une présence humaine. Hein, euh, c'est important parce que leur idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour lire les courriers électroniques qu'on envoie, et puis ensuite, un deuxième outil d'intelligence artificielle pour rédiger la lettre qu'on envoie. Hein, vous voyez, s'il n'y a personne, c'est vraiment c un cauchemar. Personne ne lit à la lettre que vous avez envoyée et il y a une réponse automatique. c'est la partie. De... Bon, puis il y a d'autres choses, éviter les biais, euh, etc. Et euh, euh, donc, dans cette euh, réflexion hein, avec, euh, avec Pôle emploi, ils, ils nous ont donné un exemple et c'était, euh, je sais plus quel, euh, c'était le plan de formation formation, etc. Il me dit, voilà, ce qu'on commence, c'est qu'on calcule un score d'employabilité. Et, et l'idée, c'était de, de le donner. Alors, nous, nous on leur a dit, mais attention, enfin, si, si ça c'est, ben, parce qu'ils sont pleins de bonnes intentions, bien sûr, hein. Hein, mais effectivement, si on vous donne un score d'employabilité et que vous cherchez un emploi, alors soit le score est élevé, vous n'avez pas d'emploi, vous dites vraiment c'est terrible, je n'arriverai jamais à travailler en moi, soit il est faible et là vous dites bah, de toute façon j'ai aucune chance. Hein, et donc, ouais, c est, c est, donc ça dépend bien sûr de ce qu'ils en font. Alors si ensuite ils établissent un score pour simplement leurs employés afin de leur expliquer, voilà, il faut que vous centriez sur telle personne parce qu'ils auront plus de difficultés et donc il faut que vous passiez plus de temps avec ces personnes, à ce moment oui, ça peut se légitimer. Mais vous voyez, ce sont, ce sont vraiment des questions très, très, très délicates. D'autres personnes, oui, madame oui, moi je, je, je, je mal. Attendez, peut-être juste le micro parce que vu que c'est enregistré, on, on entend la, la, la question. Je suis pas sûre d'avoir complètement compris la notion d'intelligence artificielle, c'est parce que si je reprends votre exemple de la Chine, une bonne vieille, vieille de base de données avec un tableau Excel, on arrive à faire la notation du chinois. Donc c'est je, je, là que je n'arrive pas à comprendre l'apport de, en fait, de, de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est ma première question, je vais poser la deuxième. Par rapport à votre exemple sur euh, Zuckerberg, il faisait des réflexions sur le cerveau. Etc personnellement je vis avec quelqu'un qui est malvoyant et ce que vous me dites peut l'intéresser donc je veux simplement poser la question de, de la limite justement où, où on doit s'arrêter par, par, par rapport à ça Alors, première question en quoi l'intelligence est-elle utile en Chine pour établir le, le crédit social parce que on va dans la rue vous reconnaître automatiquement c'est-à-dire quand vous traversez on sait que c'est vous qui traversez, et ça, c'est avec de la reconnaissance faciale. Et ensuite, ça va plus loin, on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour déterminer votre comportement. Par exemple, voir que vous traversez dans les clous, mais que vous n'aviez pas le droit de traverser, voir que vous jetez un papier par terre, ça, on le détecte automatiquement. C'est de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas facile. Alors, sur la deuxième question, vous avez totalement raison, bien sûr. Les interfaces cerveau-ordinateur... Hein, peuvent avoir des utilisations extrêmement utiles, loin de moi hein, l'idée de, de les condamner entièrement hein. ce que je condamnais c'était l'utilisation que souhaitait en faire Zuckerberg comme intermédiaire avec son euh, réseau euh, social mais sinon bien sûr qu'il y a des applications extrêmement utiles, c'est pour ça qu'on poursuit euh, les recherches euh, sur ces, ces sujets là Et il y a beaucoup, beaucoup de choses hein. alors, le, sans aller jus jusque, jusque là mais oui sur euh, par exemple, les implants auditifs, hein, il y a des personnes qui arrivent à parler parce que très tôt, hein, des, des, des, des sourds précoces, on a pu leur mettre des implants et euh, ils perçoivent juste quelques fréquences, mais ça leur donne suffisamment de fréquences pour entrer en communication avec le monde et pour, et pour apprendre à parler. Oui, pour reprendre le thème du, du débat émancipation des nations, qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent euh sur l'impact sur nous, sur notre cerveau. Le calcul mental est désuet, le Parker est désuet. Donc qu'est-ce qu'on observe maintenant depuis 20-30 ans qu'on a Google et qu'on a des calculettes il y a, il y a des travaux hein, sur euh, les transformations, comme vous dit, dire, ils ne sont pas très euh, nombreux, ils sont, ils sont relativement récents, et ils se heurtent à des difficultés épistémologiques parce que nous n'avons pas de groupe contrôle. C'est-à-dire qu'on a toute la génération hein, d'aujourd'hui, hein, mais on ne peut pas mettre sous cloche hein, 50 personnes en disant Ah ben vous n'aurez vous aucun accès au numérique, hein, parce qu'on va faire des expérimentations, ce serait à la fois cruel et puis ce serait impossible. Hein. Mais on, on a quand même fait des, des études, et en particulier, hein, on s'est intéressé à des cohortes, dans lesquelles, par exemple, là, on a des personnes qui jouent massivement aux jeux vidéo, hein, et, et puis on a. qui... Voilà, enfin, il y a, y, a y, a, y, a, y a eu tout un tas d'études de, de, qui ont été faites là-dessus, et euh, si en comparant hein, ceux qui euh, avaient une très grande activité numérique et ceux qui avaient une activité un, un peu plus faible. Hein. Et là, on a trouvé à la fois des transformations cognitives et des transformations neurologiques. Hein. Et on a vu, par exemple... Hein, diminution d'hippocampe, etc. Alors, c'est difficile de savoir quelle est l'oeuvre, quelle est la poule, hein, parce qu'on ne sait pas si l'addiction jeu vidéo vient d'une faible <rire> ou, ou l'inverse. Hein. Donc, il y, y a des modifications, disons, de deux ordres, à la fois de la mémoire à court terme, qui se transforme, et, et, et, de la, et, et de, des capacités d'attention. Et puis, il y a aussi d'autres euh, choses qui sont liées à, aux personnes qui ont, qui, qui ont l'habitude de faire beaucoup de tâches en parallèle. Et là, effectivement, hein, euh, les personnes qui font beaucoup de, de, de, de, de choses en parallèle sont moins bonnes pour se concentrer sur une tâche. Mais bizarrement, elles sont même moins bonnes pour faire du travail en parallèle. Parce que comme elles se concentrent moins, elles sont moins bonnes. Alors, en même temps, il faut, il faut quand même modérer ce que je dis, parce que ça c'est vrai sur les jeunes générations. Parce que c'est elles qui, qui sont le plus sens sensibles à cela. En revanche, sur les personnes plus âgées, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le numérique contribue à stimuler les personnes âgées. Et donc, peut être au contraire bénéfique pour leur leur économique. Ben voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais c'est très intéressant. Et un peu inquiétant. Bonjour. Euh, pour moi, je trouve que c'est très important de former tous ceux qui ont accès aux données, comme les juristes, les policiers, et tous ceux qui travaillent dans le domaine, vous disiez que vous faisiez partie d'un comité d'éthique sur le sujet. Est-ce que vous savez s'il y a des programmes de formation pour bien former les futurs juristes et tous les gens qui travaillent dans le milieu policier pour justement respecter les règles et ne pas aller au-delà de leur pouvoir Alors, je ne connais pas tout le détail. Il se trouve que, je suis aussi, parce que c'est un agent dans un instant, c'est que le ministère de l'Intérieur a mis en place euh, un, un institut des hautes études du ministère de l'Intérieur qui est destiné à former un certain nombre euh, de fonctionnaires euh, à la nouveauté. Alors ça peut être à, à plein de choses et entre autres à l'intelligence à à artificielle. Et donc je, je suis dans le comité scientifique hein, de, ce, euh, de cette institution qui a effectivement pour, euh, pour fonction de, de réfléchir hein, à la raison dont on peut établir des programmes pour former euh, est-ce que ça suffit ou pas C'est une question ouverte, parce que souvent, effectivement, il y a, il y a des. Comment es, C'est vrai que ce sont des choses relativement nouvelles et qu'il qu y, y a des ignorances. Hein, de, de, hein, par exemple, parler de la police. Hein, mais une, une des questions qui se pose souvent pour la sécurité, c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale dans, dans les, les, les lieux publics. Hein, et, et, est-ce qu'il faut la mettre ou pas hein. Mais bien sûr, ça n'est pas simple, parce que euh, souvent, les, les édiles ont tendance à faire appel à ces, ce type de technologie parce que ça rassure les populations et hein, ça leur permet de se faire réélire. Mais en même temps, euh, ils oublient que pour qu'elles soient mises en œuvre de façon efficace, il faut qu'il y ait un personnel qui, qui suive ces technologies, hein, et puis il faut accompagner, tout, tout, et puis il faut des logiciels, tout ça, tout ça coûte très très cher. Et donc, euh, bien sûr, voilà, tout cet argent... Donc, doit être mis en regard de l'utilisation avec des techniques plus classiques. Et donc là, il y a une démarche scientifique qu'il faudrait être capable de mettre en œuvre, qui n'est pas toujours euh, déployée. Voilà. Donc vous voyez, ce, sont des, ce sont des questions compliquées. Merci. Et comment s'appelle le comité C'est Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, IEMI. Avant, ça s'appelait le CHEMI, un hein, cycle des hautes études du ministère de l'Intérieur. Non, IEMI. IHEI. C'était le IAS, enfin, il y avait l'Institut des études de la justice de qui ont fusionné, ce... Alors, moi, j'aurais deux questions, mais on va commencer déjà par la première. On parlait tout à l'heure de poèmes générés par l'intelligence artificielle. Est-ce euh, une intelligence artificielle pourrait faire de l'humour euh, oui, bah, disons que le, un, des progrès, un des progrès majeurs sur les, euh, sur les IA euh, linguistiques, c'est ce qu'on appelle le, le few shot learning, ou one-shot learning, qui est la, la chose suivante. Jusque-là, si vous vouliez apprendre à, à une machine à faire quelque chose, euh, il fallait lui donner plein d'exemples de la chose, et elle allait ensuite réussir à, à reproduire cette tâche de manière un petit peu... Euh, disons un petit peu servile ou en tout cas très très inspirée ou très très dépendante des exemples sur lesquels vous les aviez montré. Le, le, la révolution majeure dans le domaine des, des IA linguistiques qui date d'un an ou deux, de c'est qu'en en fait on a réussi à leur donner tellement de connaissances d'arrière-plan sur le langage en général qu'elles sont capables euh, de comprendre euh, l'idée d'une tâche sur la base de juste un ou deux exemples. Quoi. Et donc, vous pouvez euh, donner deux exemples de, de blagues de Toto à, à, à GPT-3, pour prendre un, un, un exemple de linguistique. Et GPT-3 va vous donner, enfin, va vous produire une blague de Toto. Et, bon, après, euh, bon, il faudrait un ordinateur pour vous montrer ce que ça donne, mais euh, ouais, je, je pense que ça peut être drôle. Hein. Et, et, et donc, du coup, aussi des jeux de mots, en fait... Euh... Oui, oui, oui, il oui, n'y a, a pas de problème. Enfin, pour le coup, ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Bizarrement, ces trucs plus créatifs et que traditionnellement on associe plutôt pas aux machines, euh, les machines n'y arrivent plus. Enfin, C'est plutôt plus facile à nouveau pour une machine de produire des blagues que de, que de produire un chat hein, qui marche très bien. Quoi. Oui, d'ailleurs. Même sur les chats, d'ailleurs souvent, elle, comme c'est préformé, hein, elles peuvent elle répondre de façon assez drôle. Mais ça ne veut pas dire que la machine elle-même a, a le sens de Je me permets ma deuxième question. On parle aussi souvent beaucoup de sobriété numérique. Est-ce que l'intelligence artificielle est nocive pour l'environnement Oui. Et en particulier, euh, mais c'est elle elle un peu comme la langue des hommes, elle peut être bonne aussi. Ça dépend comment on l'utilise. Mais je réponds oui d'abord, parce que, justement, les modèles de langage dont on vient de parler, euh, de Denis, hein, sont entraînés avec des millions, de, l'équivalent de millions de livres, hein, ce euh, sont des, des encyclopédies en ligne vraiment considérables, et sur des, des réseaux de neurones, donc c'est ce qu'on appelle l'auto-encodage, ce hein, sont, sont des, des réseaux de neurones, et, et, et là, il y a un nombre de connexions vertigineux, il hein, y, y a des centaines de milliards de, de, de, de connexions dans ces réseau de neurones et bien sûr ça tourne pendant, pendant deux heures et, et c'est extrêmement consommateur d'énergie et de ce point de vue là, je voudrais même aller plus loin voilà. Zuckerberg nous explique qu'il va développer le, le métaverse voilà. et si ça devait se développer ce serait dramatique pour l'environnement, ce serait extrêmement coûteux le métaverse c'est cette espèce de monde numérique pour aller au-delà des révolution euh... de, de, de, de monde second ce serait extrêmement coûteux on, on, peu de gens croient vraiment qu'il y aura un seul métaverse hein, et bon, on n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est ce ici. Mais donc effectivement, c'est très problématique. Alors d'abord, on peut développer d'autres techniques d'apprentissage qui sont moins nocives pour, euh, pour l'environnement parce qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours autant d'exemples pour apprendre. Et puis, et puis euh, euh, deuxièmement, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle de façon intelligente, c'est-à-dire pour essayer de réguler la température dans des immeubles, pour alerter s'il y a des risques d'insomnie, etc. Donc il y a beaucoup d'autres utilisations de l'intelligence artificielle pour la préservation de l'environnement. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du Mais il faut être très précautionneux. Et dans les années à venir, effectivement, ce sera vraiment une question qui va se poser tout Euh, oui, moi j'avais une question qui pour le coup s'est liée un peu à ce que vous avez dit sur la poésie et elle est un peu plus large parce que bon, je m'occupe, enfin, je suis chercheuse en littérature, donc du coup c'est justement les rapports entre l'ia et la littérature. Donc là vous avez parlé un tout petit peu donc, du coup de l'apport de, de l'ia euh, dans la poésie. Je me demandais aussi les chemins inverses, c'est-à-dire quel regard, quel éclairage la littérature peut donner à euh, ces domaines-là, euh, dans la mesure où les rapports entre littérature et technique est toujours, a toujours été un peu euh, compliqué, disons. Euh, et donc là, en ces moments, je mets, voilà, c'était hein, une curiosité. Euh. Ben, oui, déjà juste en point sur ces euh, sur ces language models. Donc en fait, euh, comme on disait, euh, l'idée c'est que on fait des réseaux de neurones hein, qui sont entraînés sur euh, plein plein de plein plein de textes. Et donc on les entraîne à faire un truc très très bête qui est qu'on leur donne une phrase, on leur enlève et on masque un mot arbitrairement dans la phrase et ils doivent, euh, ils doivent deviner le mot qu'on leur a masqué. Et on, euh, voilà, on fait ça sur plein plein de phrases et donc dans ces phrases il y a euh, effectivement tout, il y a tout Wikipédia, il y a toute l'encyclopédia euh, Britannica, etc. Il y a plein d'encyclopédies de, en ligne mais il y a aussi en fait euh, à peu près euh, enfin, tous les romans de. Euh, première à peu fait tous les romans sont disponibles sous forme numérique. Donc de ce point de vue-là, pour ces IA qui essayent de, voilà, de comprendre notre langage, aussi d'acquérir des formes de, de sens commun, etc., le, euh, la, culture, euh, la culture littéraire et, euh, et la culture au sens des, des humanités a, a à sa place en fait, et bah, non seulement en droit, mais en fait dans ce qu'elles apprennent, quoi. C'est-à-dire que les IA elles sont aussi entraînées sur, euh, sur des romans, et c'est aussi important pour qu'elles fonctionnent bien. Quoi. Pas que, euh, elles ne sont pas que entraînées sur des trucs geeks, c'est parfois pas quelque chose qu'on euh, qu oublie, mais donc la, la littérature, euh, voilà, depuis les débuts, en fait, euh, enfin, toute la littérature mondiale contribue à, euh, aux IA linguistiques, parce qu'en fait, elles sont entraînées, y compris, sur les textes littéraires mais je ne suis pas parce que je vous ai dit que je travaillais dans les humanités numériques justement Là, on, on, on, on essaye d'utiliser les outils d'intelligence artificielle au profit de certaines études littéraires, et, et par exemple moi j'ai beaucoup travaillé avec l'Institut des textes et manuscrits modernes thème, sur la génétique textuelle et j'avais développé un petit logiciel qui permettait d'aligner différentes... Euh, bon, la génétique textuelle, peut-être pour ceux qui, qui ne le savent pas c'est une discipline qui a pour but de comprendre la, la démarche des auteurs en cours de la, de la, de la composition de l'œuvre. donc on prend les différents états du texte et on va essayer de les, de les comparer. C'est passionnant parce que ça donne une lecture diachronique de l'œuvre, c'est-à-dire pas simplement l'état final, mais on voit comment les, les états se succèdent et, et en particulier ce qu'on arrive à... à c'est ce que j'appelais des avalanches sémantiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, hein, l'auteur réécrit une partie de son texte avec une intention différente. Et comme ça, on a des différentes, différentes strates d'intention. Et, et ça, bien sûr, on peut le faire beaucoup plus facilement parce qu'on peut comparer automatiquement les, les différents états de texte. Alors, on pourrait le faire à la main, mais c'est très extrêmement fastidieux sur un roman. Pas. Okay, hein. Alors on peut le faire à la fois au moment de l'écriture du texte, les avant-textes, ou après la publication de, des textes. Hein, par exemple, on avait utilisé mon logiciel pour faire une publication des, des œuvres de Ramus, qui est un écrivain francophone euh, suisse. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il avait édité certaines choses en France et certaines choses en Suisse, et puis qu'il avait réédité les mêmes textes à 10 à 20 ans d'intervalle. Donc c'était intéressant de voir s'il si introduisait des régionalismes à l'intérieur de, de son œuvre progressivement, hein, parce qu'il avait une espèce de retour aux sources, au contraire, hein, s'il le faisait différemment, selon que c'était des, des, des, des éditions suisses ou françaises, enfin, tout, tout, tout ça c'est extrêmement utile. Alors là, là, je vous parle de la géité textuelle, mais on travaille aussi, par exemple, hein, sur l'extraction de, de, de, de figures stylistiques automatiques, hein, où euh, euh, euh, euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'intertextualité, hein, essayer de, de regarder si il y a des, des citations ou des formules qui sont reprises d'un auteur à, à un autre, hein, en reprenant un peu les, les, les idées qui avaient été développées dans les années 70 par Julia Cristeva et, et par d'autres. Donc vous voyez, dans le domaine de la critique littéraire, il y a, il y a des choses très très, euh, très très importantes. Donc il y a la création effectivement, ce qui est assez ancien parce qu'il y a pas mal de choses hein, ben, euh, Louis Po hein, avait utilisé, il y avait même une branche hein, qui, qui, qui, qui, qui exploitait ça. Et puis en inverse, dans votre question, il y a aussi... Euh, euh, donc non seulement l'utilisation enfin, des ordinateurs pour créer, non seulement euh, l'utilisation des ordinateurs pour comprendre la création, mais aussi est-ce qu'il y a une inspiration de la littérature Est-ce qu'il y a un... Oui, parce qu'on trou trouve dans des, dans, des, dans des romans, enfin des, des, certainement hein, des, des idées. Hein. Par exemple, même, vous savez que Charles Crow, au euh, XIXe siècle, avait imaginé qu'on moule les cerveaux par un, un, un procédé de au plastique et qu'on les conserve dans les sous-sols de, de l'hôtel de ville. Voilà, hein, donc vous avez aussi des... Et on en, trouve, on en trouve plein de choses amusantes comme ça dans la littérature. Et dans les domaines de la traduction pense... Alors, là, là, là, la traduction, c'est une affaire palpitante parce que, euh, d'abord ça a commencé avant l'intelligence artificielle les premiers efforts euh, remontent à 1949 avec les tout premiers ordinateurs hein. et euh, euh, le principe était de prendre un texte un peu comme un mauvais élève de prendre les mots et puis de, de trouver leur équivalent dans, dans l'autre langue alors comme ça marche pas comme ça parce qu'il y a des homographies des mots qui ont la même orthographe qui euh, sont différents donc l'idée c'est de prendre le contexte alors, par exemple si vous prenez manche vous prenez le manche ouais, et, et vous dites, bon, c'est plutôt le manche de marteau, hein, donc c'est Handel si vous traduisez en anglais, et puis la manche, c'est plutôt la, la manche de, de chemise. Hein. Sauf que ça pose encore des problèmes, parce que la manche, hein, c'est aussi faire la manche. Hein. Et puis le manche, ouais, ça peut être le joystick, etc. Donc oui, c'est très difficile. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus dans les années 50, on a mis pas mal d'argent, et ça a conduit à un échec total. Et ensuite, alors, à partir des années euh, euh, 70, on a décidé qu'il fallait arrêter la traduction automatique sur ce principe-là et aux États-Unis, on a fait ce qu'on appelle la linguistique computationnelle et on a développé des outils de traduction automatique qui faisaient recours à de la syntaxe et à de la sémantique. Et puis, ensuite, il s'est produit quelque chose d'étonnant, ce qui montre bien la complexité des évolutions de la technologie. C'est qu'à partir de 2005, Google commençait à enregistrer énormément de n-grammes, c'est-à-dire de, de séquences de n-mots, et ils étaient capables de mettre, en prenant les textes de la communauté européenne, ou les textes transnationaux, etc., de mettre en regard chaque n-gramme avec sa traduction dans notre langue. Et ensuite de faire de l'apprentissage. Et bien, avec ça, ils ont obtenu des, des résultats tout à fait bluffants. Et les techniques actuelles sont fondées, c'est ce qu'on appelle la traduction statistique, donc il ne fait plus appel du tout à des connaissances linguistiques, hein, et, et c'est, euh, hein, entre autres, ce que vous avez avec le, le, le système d'Hippel, Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses dans le domaine de la traduction, c'est vraiment passionnant. À la fois la traduction euh, de tous les jours, hein, mais aussi la traduction littéraire. Moi, j'ai même été à Arles invité hein, par euh, les spécialistes de traduction littéraire pour, pour en parler. Hein. Donc, voilà. Je vais en parler trop longtemps, hein. c'est passionnant. On continue encore un, un petit peu oh, Oui, non, mais moi, bon, il n'y a aucun problème. Peut-être euh, ouais. en, en conclusion, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on peut vous demander bah, à tous les trois votre œuvre de fiction préférée qui parle de l'intelligence artificielle Que ce soit un film, une série, un livre, euh, une BD euh, Je vais réfléchir un où euh, pour répondre. Euh, vous répondez. Vous avez une J'ose ouais, pas le dire, mais j'ai écrit un petit roman avec, mais sous un nom de plume. Donc il y a l'anagramme de mon prénom, Gabriel Naège, hein, donc l'anagramme de Jean-Gabriel, et, et moi j'aime beaucoup, hein, donc je vous en c'est assez inquiétant, hein. c'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère, c'est l'idée de télécharger son esprit. Hein, et le titre hein, résume ça, « Ce matin, maman a été téléchargée ». Et, et c'est assez terrible, parce que vous avez déjà un, un jeune homme qui a une mère un peu possessive, bien sûr, et elle, elle, lui, elle le charge de s'occuper de, euh, de sa, sa réincarnation dans un robot, et lui, il ne veut pas, avant sa mort, voir ce que c'est. Et, et quand il la rencontre, il, il se rend compte qu'elle a choisi hein, un robot sexuel pour se réincarner. Et ça, ça le trouble beaucoup, mais ce n'était pas du tout l'idée qui se faisait de sa mère. Et puis après, bon, elle l'embête beaucoup, parce qu'elle est toujours là. Vous vous rendez compte, elle, elle ne dort pas, parce qu'elle n'a plus besoin de dormir. Parce que c'est un... un hein, elle, elle ne mange plus. Elle, elle, euh, euh, elle, elle n'a qu'une seule chose à faire. Hein, c'est s'occuper de, de, de son fils. Et... et, et... <rire> C'est effrayant Et alors, en plus de ça, okay, non seulement elle est dans son corps, hein, qui est un peu provocant, mais en plus de ça, bien sûr, elle se promène sur les réseaux, et, et elle projette sur les lunettes, bientôt hein, on, on, on aura des lunettes, et on, on aura superposé à notre champ de vision des informations supplémentaires, et bien sûr, elle, elle intervient et elle transforme la perception qu'on non seulement son fils du monde, mais aussi la petite amie de son fils, enfin, un peu même. Oui, alors, bah, vous, vous avez entendu parler du, euh, du test de Turing, hein, c'était l'idée de, de Turing pour répondre à la question « qu euh, Comment savoir si on a réussi à faire des machines intelligentes ?» Et la réponse de Turing, c'était de dire le jour où euh, un humain ne sera pas capable de, dire la différence, de faire la différence entre un homme et une machine. Et il y a un, un, un assez chouette film de, de science-fiction, un peu soviétique de la fin des années 70, qui s'appelle « L'enquête du pilote Pirx » sur ce principe-là, donc c'est euh, un, un pilote qui part euh, dans une mission spatiale avec un équipage euh, mi-humain, mi-humanoïde, mais en fait les, euh, les humanoïdes ont des intentions mauvaises et donc il devient assez crucial pour lui de, de réussir le test de Turing, d'identifier lesquels sont humains et lesquels ne le, le sont pas et donc le film en fait raconte toutes ces tentatives pour trouver le bon moyen de, de faire la différence. Voilà. Donc c le film est assez chouette, visuellement c'est assez chouette, il y a une très belle musique euh, d'Arvocat. Euh, voilà. Une sur Turing. Un... Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le titre, s'il vous plaît C'est. Euh, alors, je pourrais pas le dire en, en russe, mais euh, euh, c'est L'enquête du pilote PIRX, P -I -R -X, P-I-R-X. L'Inquiry of Puis vous avez aussi la. Moi, j'ai repensé à la, la série Black Mirror, mais je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Et qui à chaque épisode nous pose une question de notre rapport au numérique, qui est assez qui est assez terrifiant. Il y a l'épisode justement sur le, le crédit social. Donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive Et on la du coup c'était assez assez dramatique puisqu'en fait on, ils ont fait la série puis on a vu l'exemple chinois qui avait quelques années avant, aussi l'exemple du de la possibilité de transférer sa conscience dans un, un appareil. Et à ce moment-là, en fait, que devient la conscience qui a été transférée dans l'appareil, puisque celle dernière va avoir l'impression d'être la personne, et donc elle va se retrouver finalement piégée dans une espèce d'enceinte de, connectée avec la vraie personne qui lui parle. Et donc ça, ça fait une espèce de, de film d'horreur où il y a, on se retrouve emprisonné dans, dans une machine. Voilà, ça fait poser pas mal de questions qui sont assez, euh, <rire> assez sombres en général. Oui. oui, il y a encore des questions. <rire> Une dernière question pour boucler peut-être. est-ce que vous confirmez que l'ironie est la limite de tous les systèmes de détection Parce que vous avez dit tout à l'heure la colère, c'était utilisé par Facebook pour boucher les algorithmes. J'ai eu des expériences où l'ironie, par contre, c'était très compliqué, un peu comme dans les systèmes totalitaires. Ça ne passe pas. C'est pas détecté. Ah oui, oui, moi je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, enfin justement, hein, dans, dans, dans le dernier livre que j'ai écrit de servitude virtuelle, hein, où j'essaye de faire à la fois une anthropologie du monde à l'heure numérique, si hein, vous avez la curiosité de, de lire, hein, je donne une, une rose des vents qui permet de se, se diriger, mais je ne vais pas la commenter ici parce que ça prendrait trop de temps. Et ensuite, euh, je, je parle des recommandations qui ont été faites par les différents comités d'éthique internationaux, qui me semble problématique parce qu'elle se calque sur euh, euh, l'éthique euh, de, de, de la biologie, sur la bioéthique. Or, euh, les concepts qui sont pertinents en bioéthique, comme l'autonomie de la personne, la non-malfaisance, la justice, à mon sens, euh, euh, sont très déplacés dans, dans le domaine du, du numérique. Hein. Par exemple, dans la bioéthique, hein, l'autonomie de la personne, ça sert pour le consentement éclairé. Hein. Alors, est-ce que dans le numérique, le consentement éclairé, c'est-à-dire le fait que vous signez les conditions générales d'utilisation, est-ce que ça vous rend plus autonome hein. Est-ce qu'il est vraiment libre, ce consentement, quand vous avez acheté votre machine hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec la 365e ligne sur la deuxième colonne, est-ce que vous allez pouvoir... Euh, euh, négocier votre euh, <rire> clause, c'est peu probable hein, et, et bon, est-ce qu'il est éclairé donc, donc, donc ça, et puis je termine justement hein, en reprenant cette chose que, que j'ai écrit le, le livre avant, mais c est, c est, enfin, pour moi c'est assez émouvant, c'est un texte écrit par un, un, un jeune journaliste en 1939, après la déclaration de guerre, et là il est dit d'une feuille de chou, hein, qui s'appelle Le Soir Républicain et il euh, euh, y a la censure hein, politique, c'est avant, avant le débâcle, et euh, il y a des grandes pages blanches, et à un moment donné il dit voilà, euh, nous en tant que journaliste comment est-ce qu'on doit euh, qu'est-ce qu'on doit faire, donc c'est une éthique du journaliste, l'éthique de l'homme dans le monde numérique, à mon sens, ressemble à ça parce qu'on est tous des journalistes, et il dit euh, d'abord, euh, il faut euh, euh, refuser de, de diffuser euh, euh, n'importe quoi hein, euh, et puis euh, euh, il faut euh, être, euh, avoir... Euh, de suite dans les idées, hein, il faut, hein, et, mais il dit surtout effectivement qu'il faut jouer de l'ironie pour, pour lutter contre, contre l'ascension. Alors ce, ce journaliste, juste, hein, je, je dis qui hein, c'était, c'était un jeune homme hein, qui ensuite, il avait 25 ans à l'époque, hein, qui ensuite est devenu écrivain hein, qui a eu un certain succès puisqu'il a eu le prix Nobel de, de littérature et il est devenu philosophe, il s'appelait Albert Kahn. On s'arrête là euh, bah du coup, merci beaucoup Jean-Gabriel Genasset, donc je rappelle, euh, professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, euh, spécialiste de l'IA, philosophe, et Denis Bonnet, philosophe, maître de conférence euh, ici même à l'Université paris Nanterre. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à celles excellentes du public. Merci pour euh, vos questions. Et puis... Euh... Et merci donc à Aurélie Delègue et à Bénédicte Bouin qui ont rendu possible cette, cette conférence. Merci. Merci à tous les trois pour la richesse de ces échanges. Et je vous rappelle juste que vous ne saviez pas qu'on termine cette saison de la semaine prochaine avec la projection d'un documentaire, La fabrique du cerveau de Cécile Dangean. C'est une projection qui sera suivie d'une rencontre avec le philosophe Pierre Cassounogues, qui est professeur à Paris-Vincennes. Et elle sera animée donc par Mara Aveda Mafseni qui est professeur ici à l'Université de Nanterre et à l'Université de Terres. Et par ailleurs, si vous êtes à la bibliothèque universitaire, vous pouvez emprunter l'ensemble des ouvrages qui sont ici, dont le certificat virtuel. Monsieur Gala, merci. merci.